Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour de la 2.53.2 à savoir la mise à jour du 2 mars 2021 euh, donc beaucoup de changements hein, comme euh, bah, maintenant vous avez l'habitude depuis plus d'un an et demi c'est à peu près un patch par mois avec pas mal pas mal de changements alors je vais commencer direct, globalement ce que je pense du patch d'habitude je fais ça à la fin mais globalement ce que je pense du patch je pense qu'il est plutôt, il est bon dans l'ensemble, hein. même, même de très bonnes factures. Mais il y a des petits points qui me gênent, même si ce ne sont que des détails, c'est mineur dans l'ensemble par rapport à tous les changements. Maintenant, euh, le plus le plus problématique avec ce patch, ce n'est pas ce qui est dedans, c'est ce qui n'est pas dedans. À savoir, par exemple, Ticus, Cassia et euh, du coup, euh, Sonia. Ces trois persos-là ne sont pas dedans. Et c'est un gros problème. Alors, Sonia, je pense un peu moins, même si nerf un peu le Bill Z, ça serait ok. Euh, mais surtout Ticus cassia qui en ont bien besoin euh, Faisons un point du coup Commençons par Diablo Le salaire de la peur, le soin par seconde Qui est réduit de 4% à 2,5% Donc on pourrait dire ouais c'est vrai que le salaire de la peur dernièrement euh, Même moi qui suis pas très fan du talent bah, Dans certaines situations t'es vachement Content de l'avoir, quand le bouclier anti-sort Ne pas forcément utile, c'est vrai que La part du diable sur certaines cartes c'est pas possible Genre Je pense à Valmody par exemple, si vous êtes sur Valmody et qu'il a pas un énorme Je sais pas, il y a double auto-attaqueur en face Bon le bouclier anti sort ne sera jamais nul mais T'as plutôt envie du salaire de la peur Mais ce que j'ai toujours détesté avec le salaire de la peur C'est que si tu te dis sur le papier 4% de max PV C'est bien, sur un diablo c'est vraiment bien Le problème c'est que euh, tu as euh, Tout simplement un soin qui Se mettait sur la durée Là non, soigne désormais immédiatement Dès la première application, donc c'est du Heal brut, instant C'est pas euh, sur 4 secondes ou autre Donc ça c'est vraiment vraiment bien C'est pour ça que les valeurs sont affaiblies Puisque c'est direct, c'est du soin direct Et je rappelle, c'est sur chaque stun Donc A, E Donc en gros vous montez à 5% PV max Instant, enfin instant, au moment où vous avez fait le combo bien sûr euh, Donc c'est cool, j'aime beaucoup ce qu'ils font sur le salaire de la peur Niveau 4, ça fait très longtemps d'ailleurs J'avais même arrêté d'en parler mais à une époque je me disais Pourquoi ils le font pas direct en fait, bah c'est super Âme sacrificiel Talent que j'aime bien appeler la barricade C'est le, le talent sur le A Donc l'armure de base réduite de 25 à 20 points Donc en gros quand vous mettez un stun avec votre A vous réduisez l'armure, enfin ça, ça, ça vous applique une armure et elle passe à 20 points. A 100 âmes, l'armure est réduite de 50 à 40 points. C'est peut-être un peu trop fort parce qu'à 100 âmes, bah, t'as 50 d'armure sur Diablo, c'était vraiment, vraiment costaud. Euh, Je pense que ce talent méritait des up à un moment donné. Peut-être qu'il était un petit peu trop loin et ça reste tout à fait ok. Ce qui est peut-être un peu dommage, durée de l'armure réduite de 4 à 3 secondes. Ce qui est, est un gros nerf quand même. Hein. C'est un gros nerf sur ce talent qui n'était pas non plus le, le meilleur talent du, du palier, mais qui reste très fort. Ce qui est dommage c'est de ne pas up le gain à la place pour dire bon ok le bonus de armure est vraiment fort mais à la place vous gagnez plus d'âme euh, par, euh, par stun ça aurait été intéressant de faire un truc comme ça Si fond de vie, le soin de base qui réduit de 2% à 1,75% c'est bien parce que honnêtement c'était devenu vraiment vraiment euh, trop fort, c'est un talent qui est malheureusement soit poubelle soit trop fort sur un Diablo parce que Soyons honnêtes, en fait Diablo, quand vous prenez. Vous prenez euh... En fait, c'est un tank, hein, donc en que vous n'êtes pas toujours apte à pouvoir mettre des auto-attaques. Donc, quand vous n'êtes pas apte à mettre des auto-attaques, bah, un talent sur les auto-attaques, un soin sur les auto-attaques, c'est de la merde. Par contre, quand vous êtes free, bah, personne ne peut vous tuer en fait. C'est le problème un petit peu, je dirais, du siphon de vie de Diablo c'est soit c'est trop nul, soit c'est trop fort. Et c'est vrai que les stats étaient. Ils les ont up, ils les ont up, ils les ont up, et c'était devenu assez violent, hein. je... Je... je dois l'avouer, pour avoir joué. C'est vrai que dans certaines situations, c'était n'importe quoi. Donc, je pense que les deux talents restent viables, on nerf un petit peu le truc mais c'est normal, euh, par contre le 4, bah, vous avez toujours le Z hein, qui est toujours aussi euh, fort bien sûr, mais les trois talents sont toujours viables. Hum, même si celui-là je pense peut-être un petit peu plus dur à jouer, euh, ça dépend de la carte on va dire. Niveau 13, feu de l'enfer, dégâts par seconde et des piques, par exemple un Genji, Anzo, euh, Lucio, c'est plus simple de le faire proc ce talent. Niveau 13 feu de l'Enfer, donc dégâts par seconde qui ont augmenté de 17 à 30 points, c'est un énorme up sur la Rage Ardente de Diablo. Après, la Rage Ardente de Diablo, elle est particulière puisqu'elle ne s'active... Alors je ne sais plus s'ils l'ont changé, ça peut-être que dans les commentaires vous me direz, mais il me semble que la Rage Ardente, pour pouvoir la faire proc, il y a toujours une nécessité d'avoir par exemple une certaine... une certaine touche de Z. Je ne sais plus s'ils l'ont fait sauter cette condition, s'ils l'ont fait sauter c'est vraiment très fort si l'on pas fait sauter c'est bon bah voilà c'est dur de la faire proc mais alors par contre quand tu l'as elle est violente Et je crois qu'il y a toujours cette condition donc si c'est le cas De euh... toute façon ce talent est un peu oublié T'as la charge d'hastatrice qui est très très forte mais ce talent est un peu oublié et franchement il est pas dégueulasse hein. Parce qu'en plus de la rage ardente faut pas oublier que ça augmente la puissance de capacité aussi Donc vous augmentez aussi les dégâts de votre propre rage ardente Donc euh... feu de l'enfer c'est vraiment pas mal ils arrêtent pas de la up et je pense que c'est énorme, hein. le hub qu'ils viennent de faire est énorme, surtout qu'encore une fois, la valeur est augmentée par sa propre puissance de capacité. Niveau 16, flamme incapacitante, ralentissement par coup augmenté de 5 à 6%. réduction de dégâts est désormais appliquée au héros ralenti au minimum de 24% au lieu de 25%. Bon, soyons clairs, c'est le talent un peu plus utilitaire de Diablo, mais quel que soit votre build, c'est vrai que la domination, c'est vraiment vraiment trop fort. Alors donc, nous sommes satisfaits de la capacité de tirer de la terreur à semi la destruction, mais nous estimons qu'il devait euh, pour cela se mettre davantage en danger. Ce qui est vrai. Il est possible que nous ayons trop esquinté sa capacité de survie. Et si tel est le cas, nous remprendre devant Diablo, implorer son pardon et corriger le tir lors de la prochaine mise à jour. Tant que nous y étions, nous avons profité profiter euh, talent à haut niveau dédié à choc infernal. Donc sur le Z, ils veulent que voilà, le Z soit un peu plus euh, pris à haut niveau. Ok, donc Mal'Ganis. Alors ça, c'est ch des changements intéressants sur Mal'Ganis. Point de vie augmenté de 2550 à 2600. Récupération des points de vie augmentés, donc le scaling qui. qui qui va s'appliquer euh, sur les PV. Dégâts d'attaque de base augmentés de 92 à 96. Je rappelle que les dégâts d'auto-attaque de base de Malganis, c'est super important parce que bah, c'est aussi votre euh, capacité à sustain, à vous régénérer, puisque ça vient dans votre passif. Puisque euh, en fonction des dégâts que vous infligez, vous vous soignez d'une certaine quantité. Griffe gangrené, dégâts augmentés de 63 à 66 points. Et L de la nuit, temps de recharge réduit de 16 à 14. Malganis, il y a eu énormément de changements. Euh, depuis l'arrivée du perso en stats Pas forcément dans les capacité haute mais dans les stats Je vous rappelle que lorsqu'ils ont fait le rework de Malganis Ils avaient baissé les stats en mode attention ça va faire trop mal Finalement ils ré up euh, Malganis Et c'est cool On va venir un petit peu sur le commentaire développeur Et je reviens sur les talents après Malganis ne fait plus partie des tanks prisés lors des parties avec sélection de héros et nous espérons que ces coups, euh, ces coups de pouce lui rendront sa place Nous avons également cherché à rehausser les avantages conférés par certains talents trop peu performants en particulier Sustentation qui soit désormais toujours à la hauteur de 80% de son montant conditionnel précédent possède un nouveau bonus contre les ennemis endormis. au moins nous avons légèrement réduit la durée de coup de sang qui ne devrait pas se ressentir en combat mais augmentant sa fréquence de réinitialisation entre les affrontements alors du coup Sustentation Fonctionnement modifié, Malganis récupère 70 points de vie quand il inflige des dégâts à un héros inverse, vous savez c'est la petite marque sous les barres de PV ennemi. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 6 secondes contre un même ennemi, mais ce temps de recharge est annulé pour les ennemis endormis par elle de la nuit. C'est plutôt intéressant, ça vous incite à Q-Spell au départ et eux après pour pouvoir récupérer la sustentation. Franchement les trois niveaux 1 de Malganis sont viables, hein, qu'on soit clair, entre Pterogarde, entre euh, l'aura vampirique et la sustentation, les trois talents sont viables hein, là-dessus, il n'y a pas de, de souci. Euh, c'est un petit up que méritait la sustentation, parce que moi personnellement, généralement, je fais soit Pterogarde, soit, euh, soit en vampirique, et je trouve l'aura vampirique vraiment, vraiment fort pour ton équipe. Donc euh, c'est plutôt cool, et ça marche très bien avec soi-même, donc euh, l'aura vampirique j'aime beaucoup, mais c'est bien ce qu'ils font sur la sustentation. Ok, tourment morbide, soin augmenté de 11 à 12 Vous savez c'est le Z euh, qui euh, à chaque tic de dégâts va vous soigner Il marche très bien contre des tracers, des ticus, des lucio ça peut... Par exemple contre un ticus ça peut vous amortir quand même une partie du minigun Bon ça suffira pas mais ça peut encaisser L'écho funeste, dégâts augmentés c'est la double explosion du Z Dégâts augmentés 66 à 68 points euh, Donc c'est ok, hein, je rappelle ça, les, les stats, les valeurs n'ont pas l'air fortes Mais n'oubliez pas que ces dégâts là Vont vous soigner en, en, en pourcentage Donc c'est quand même important Niveau 7, volonté de Tychondrius. Bonus de du, du, durée d'étourdissement augmenté De 0,25 à 0,5 secondes Donc le bump euh, suite euh, à l'accomplissement ou même de base Je ne sais plus, est augmenté de 0,25 à 0,5 Mais dans tous les cas, bon bah, ça stun plus longtemps Ce qui est cool, volonté de Tychondrius ça a pris quand même pas mal cher Avec les changements, on se disait que ça allait être encore plus fort qu'avant dans les faits, pas tant que ça. Je me suis un peu euh, emballé la dernière fois, enfin, euh, lorsqu'il y a eu les changements sur le rework de Malganis. Enfin, le mini-rework de Malganis, avec la Volonté de Je me disais que c'était encore plus fort, mais en fait, bah, en 1v1, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. C'est pas aussi fort. Et en PVP, c'est cool. Mais en team, c'est Volonté de ça se meilleur, bien sûr. Mais il manquait un petit truc, et, le... et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Volonté de en team, c'est vraiment fort. Maintenant, niveau 7. Un truc qui... Malganis Beaucoup en, en rigolent parce que bon bah mon pseudo c'est Malganir évidemment, hein, première vidéo d'histoire d'un héros c'est Malganis. Euh, Malganis c'est un perso que j'attendais pas mal et, et au final bon bah le gameplay me. Je suis pas extrêmement emballé par son gameplay. Donc c'est pas un perso que je maîtrise de fou ou quoi que ce soit. Bah, plus récemment, j'ai pas mal joué Malganis, notamment en Quick Match où je m'amuse un petit peu avec lui, notamment grâce à un talent, c'est la contagion. Alors bien sûr, hein, moi qui euh, vante les mérites de vanter Dicondrius, on pourrait dire « ah bah tiens, euh, c'est marrant, tu parles de ça et pourtant tu joues ça ». Oui, et parce que déjà je suis en QM, j'ai envie de m'amuser aussi. Et euh, en fait, bah, je me suis rendu compte qu'avec Contagion, je prenais beaucoup de plaisir et euh, que ce talent était vraiment, vraiment, vraiment, j'avais extrêmement sous-estimé ce talent, euh, la Contagion. Et on voit un up encore, dégâts augmentés de 30 à 33 points. C'est la rage ardente de, de Malganis. Et c'est probablement l'une des meilleures rage ardentes du jeu. Parce que c'est celle de Muradin mais en version améliorée en fait. Hein. C'est celle qui, euh, quand vous avez claqué un E. Même si c'est sur un autre gars, vous tapez l'autre gars. Vous allez faire proc une rage ardente. Et comme la rage ardente, tout n'importe quel dégât que met Malganis est converti en soin. eh bien ça soigne en permanence. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Sachant que cette rage ardente peut durer indéfiniment tant que vous mettez des auto-attaques. Donc c'est... J'aime beaucoup euh, la contagion, vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce talent, je l'ai beaucoup sous-estimé, hein. les valeurs sont pas sexy comme ça et franchement c'est génial. Euh, donc euh, bah, moi j'aime beaucoup la contagion, un petit talent euh, up encore, donc les deux meilleurs talents de Ticondri de, de Malganis au 7 sont vraiment améliorés, donc tant mieux. Coup de sang, le niveau 13, la durée réduite de 8 à 6 secondes, alors coup de sang j'ai un doute, euh... euh J'ai un doute sur le coup de sang, donc j'avoue que je ne je vais, je vais rien dire, je vais, je sais plus ce que c'est, <rire> parce qu'il y a le slow sur le E, et qui fait que votre prochaine auto-attaque va critique, ça c'est super intéressant, il y a euh, le, la vitesse de déplacement... Et visiblement c'est le troisième, mais alors je ne sais pas ce que c'est Donc bah désolé n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je vois pas ce que c'est Niveau 16, l'assaut fébrile, le passif, la durée de vitesse d'attaque augmentée de 2 à 3 secondes Ça c'est très bien L'assaut fébrile euh, avant le rework c'était un peu de la merde on va pas se mentir Depuis le rework honnêtement c'est super parce que vous avez un bonus Quel que soit en fait le montant de points de vie Vous avez un bonus quand... Euh, vous, enfin, si vous avez peu de PV vous vous soignez plus, vous critiquez Et si vous avez plus de, de, de, vous avez plus de PV que votre adversaire vous avez une, la vitesse d'attaque donc en fait bah c'est assez sympa et euh, c'est ce qui manquait avant parce que c'était un bonus que quand vous étiez en dessous de pv et quand vous êtes en dessous de pv vous, vous faites pas ça en fait Donc le fait d'avoir un bonus quand vous êtes bien et un, et un bonus aussi quand vous êtes pas bien mais différent c'est vraiment cool Et je joue de plus en plus ce 16 alors bien sûr c'est en QM et en classé on va dire qu'ils sont pas forcément incroyables mais pas en compétitif Mais c'est vrai que je commence à me poser la question je, je le trouve vraiment pas mal ce talent et euh, associé avec euh, bah, la rage ardente, associé avec euh, l'aura vampirique et tout, il peut y avoir des trucs très intéressants là-dessus. Rage aveugle, le temps de recharge qui est réduit de 80 à 60 secondes, c'est un très très gros up. Réduction du temps de recharge euh, conféré par l'attaque finale de griffe Gangrenée du milieu de 5 à 4 secondes. Et n'active plus le temps de recharge de griffe Gangrenée quand l'effet expire. Donc ça c'est trop bien, c'est-à-dire que quand c'est fini, vous pouvez relancer euh, du A Gratos. Donc euh, volonté de Ticondrius, bah, ça marche très très bien avec la rage aveugle. Euh, je trouve même que c'est énorme ce qu'ils font sur Rage donc visiblement bah, elle en avait besoin. Bah, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qui est fait par, par Blizzard sur Mal'Ganis. Euh, attention, Mal'Ganis euh, peut devenir, euh, encore une fois, avec quelques stats, il peut devenir vraiment ingérable. Mais euh, non, c'est bien, c'est pas mal. On verra, on verra si Mal'Ganis revient. Je pense au niveau tank, euh, à haut niveau, je pense que je vais me réentraîner sur Mal'Ganis parce que je pense qu'il y a des choses à faire avec Mal'Ganis. Euh, donc c'est plutôt cool. Muradin, ah, ça c'est un des points un petit peu qui me gêne sur la patch note. Muradin, tempête ultime, bonus aux dégâts réduit de 5 à 4 points. Vous savez, c'est le Q spell qui augmente graduellement et qui fait de plus en plus de dégâts. Je pense que Muradin a été modifié par rapport à la solo Q et pas du tout au niveau compétitif ici. Il y a des points dans, le, des points dans la patch note qui vous montrent que compétitivement parlant, Blizzard regarde et d'autres où, bah non, en fait c'est plus pour la QM, enfin pas la QM mais la classée, euh, quel, tout est l'eau plutôt que vraiment le compétitif. Et le truc, c'est que là, Muradin, je sens que c'est un nerf classé, euh, Hero League plus qu'un nerf compétitif. Parce que compétitivement parlant, Muradin, il est faible. Vraiment faible. Vraiment faible à l'heure actuelle. Et la tempête ultime, bonus au dégâts Soyons honnêtes, tempête ultime, moi je le joue. Mais c'est probablement le moins bon talent en fait. Vraiment, je déconne pas. C'est le moins bon talent, tempête ultime. Le blocage, euh, c'est le deuxième talent. Et premier, c'est le, le, le, le troisième souffle. Le troisième souffle est monstrueux sur Muradin. Mais pourquoi je joue Tempête Ultime C'est tout simplement ce en synergie avec le 4. Parce que ça permet en fait de faire les petits dégâts supplémentaires qui peuvent... Mais qu'on soit clair, Tempête Ultime, si vous jouez en PVP, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment... C'est de la merde. C'est trop dur de mettre des milliers de stuns avec Muradin. Beaucoup trop dur. Donc, enfin, bien sûr, vous allez, vous allez en toucher, heureusement. Mais pour avoir, je sais pas, 70-80 stacks, euh, pour vraiment que les trucs commencent à faire des dégâts, en PVP, je parle, c'est beaucoup trop long. C'est injouable, à part... Euh... Je sais pas moi, en, en bronze où la game dure 35 minutes, euh, sinon c'est pas possible en fait Donc le bonus aux dégâts c'est un petit truc en plus, en mais même en team c'est pas conseillé en fait C'est plus en classé pour essayer de carry et c'est pas ça qui va vous faire des dégâts C'est ça en plus de la rage ardente, en plus du niveau 4, en plus de, de tout en fait Mais c'est pas ce niveau 1 qui, qui, qui fait que Muradin a des dégâts de dingue donc tempête ultime, le nerf de ça, je, je comprends pas Enfin vraiment, je ne comprends pas Et encore une fois, l'intérêt de la tempête ultime, c'est surtout en PVE Avec le q spell o 4 Où tu vas stack plus vite, donc tu vas avoir tes deux touches avec le A Donc stacker plus facilement la tempête ultime Et aussi augmenter un petit peu les dégâts En PVE, pour les imos, par exemple Sur BOE ou sur un Easy Camp, etc Donc, pff, enfin, en nerf ça Je ne comprends pas Blocage, mais je sais pourquoi, hein. c'est que tout le monde joue ça Tout le monde joue ça, mais c'est pas terrible hein. Mais tout le monde joue ça Blocage nain, les charges de blocage n'ont plus de durée Alors ça, ça je dis oui ça je dis oui. Alors faut pas oublier, j'ai même été étonné en révisant pour, pour cette patch note Muradin, pour moi c'était deux charges de blocage sur le Mais non il y en a quatre, il y a quatre charges de blocage Donc maintenant quand vous jouez Muradin, prenez ce talent et faites un E à la fontaine Comme ça vous avez vos, vos charges de blocage quand vous allez vous présenter dans le 5v5 au début quoi les charges de blocage qui ont pu de durer, ça c'est excellent. C'est ce que je vous avais dit. Le problème, c'est que avec Muradin, comment ça se passe Tu te fais choper, tu te fais attraper. as deux solutions soit ils ont pas assez de dégâts, tu peux rester dans le team fight et du coup, bah, pas de problème. Soit le, là, t'as pris très très très très cher et du coup, tu dois E out. Ou alors tu E out avant. Mais du coup, tu ne profites pas des charges de blocage en fait. C est, c est... Ou soit c'est toi qui engage, donc tu E in, tu spell un gars et le mec meurt normalement sur la rotation de CC. Donc. Les charges de blocage ne proc quasiment jamais en fait. Donc, le faire en sorte que même en PvE, même si tu as E out avec bah, le prochain fight, tu reviens à 4 charges de blocage, ou même si tu te fais cancel ton E, non, t'es pas censé le faire cancel, bah avant ça marchait, Tu vas vous allez me dire. Mais bon, t'es pas censé le faire cancel ton E, donc si tu réussis à, à E, tu as pas de bonus, c'est quand même dommage. Donc, le faire en sorte qu'il n'y a plus de durée, faudrait peut-être même le nerf, peut-être à 3 charges plutôt que 4, mais. Euh, 3... Enfin ça, ça devient pour moi c'est le meilleur talent hein, là. Ça y est, pour moi le troisième souffle était le meilleur avant. Maintenant c'est le blocage nain. Genre vraiment vraiment très fort. Pour le coup c'est excellent. Niveau 4 euh, l'électrisation dégâts augmentés de 50% à 75%. C'est de ça vous savez le deuxième clap en fait. Le deuxième clap avant il ne faisait que 50% des dégâts du premier. Maintenant il fait 75% des dégâts du premier. Donc l'électrisation qui a pris très très cher récemment. Au niveau compétitif on voit soit le stun Justement le A en PvE Soit la réverbération pour vraiment réduire Ils ont tellement up la réverbération Que maintenant c'est l'électrisation À une époque on aurait trouvé ça incroyable Que l'électrisation soit le pire talon 4 de Muradin Mais c'est ce qui était en train d'arriver Donc euh, faire en sorte que les dégâts soient augmentés de 75% C'est cool Personnellement j'aurais plutôt préféré que le... De laisser à 50 Mais que ça double clap même en PvE Parce que le problème c'est que ça double clap l'oublier qu'en pvp ça c'est un problème en mon sens euh, donc si tu ne touches personne bah il n'y a pas le deuxième clap et ça je préfère honnêtement laisser ça à 50% de dégâts et avoir le deuxième clap niveau 10 l'avatar bonus au point de vie réduit de 1050 à 1000 alors ça pour le coup je pense que c'est compétitif c'est ça le plus étonnant en fait c'est que muradin la plupart des changements sont faits pour la solo queue et celui là je pense que c'est pour le compétitif parce que Muradin, en fait, comme je viens de vous le dire, c'est pourquoi il est prêt au niveau compétitif, Muradin. Souvent c'est que les autres tanks sont fait ban. Souvent c'est parce que Muradin, à l'heure actuelle, c'est tellement dur en compétitif que limite c'est un follow de CC. C'est pas lui qui lance le CC, c'est lui qui follow le CC. Par exemple, je sais pas, moi, euh, un Soukov qui met un combo ou autre, bah tu vas accompagner le, le, le, le contrôle. Parce que si c'est un Muradin d'engage, bah plein de tanks font mieux, en fait. Muradin à l'heure actuelle c'est tellement dur Au niveau compétitif de placer des stuns Qu'il est là en follow de CC Et du coup Pourquoi vous prenez Muradin en, en autre terme Bon Déjà bien sûr le follow de CC Mais en plus de ça Il y a l'idée que c'est l'un des tanks les plus costauds du jeu à abattre Dans une méta où le tank Il fait un pas, de, un pas de travers il se fait écraser Vous avez besoin des gros gros gros tanks Johanna bien sûr Qui est, qui est souvent privilégiée comme ça Mais la différence entre Johanna et Muradin C'est que Johanna on lui casse son bouclier Elle a plus d'escape Muradin lui il y a de la tank qui naisse nature et là le E qui peut se, lui permettre de s'extraire. Et en plus de ça, il a l'avatar au cas où il, il y a une rotation de CC qui part, boum, vous claquez l'avatar avant. Et vous allez pouvoir survivre à la chaîne de CC et E out ou re-rester re et aller casser la gueule des gens. Donc réduire le bonus de points de vie de l'avatar est assez sympa euh, pour pas non plus que le Muradin soit ingérable. Parce que sur le papier, quand, si Muradin en avatar appuie sur R, c'est le tank le plus costaud du jeu. Hein. Donc euh, c'est pas mal c'est pas un énorme changement mais c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Niveau 13, rage ardente, la rage de barbe de bronze. Fonctionnement modifié, et ça c'est probablement l'un des points les plus problématiques à mes yeux euh, du, du patch. Fonctionnement modifié, inflige 15 points de dégâts par seconde. Alors pour le petit rappel, avant c'était 19. entre 18 et 19 points de dégâts si je dis pas de bêtises. Euh, niveau 0. Donc maintenant inflige 15 points de dégâts, Donc c'est tout simplement l'une des pires rages ardentes du jeu. Euh, je rappelle que la pire c'est celle de Johanna qui fait 13 de dégâts par seconde. Et rend un montant de point de vie égal à 75% des dégâts infligés. Bon, ça, Johanna ne le fait pas. <rire> euh, montant de points de vie égal à 75% des dégâts infligés. Ok, donc ça, ça soigne. Ok. Touche un héros ennemi avec éclair de tempête, augmente ses dégâts de 200% pendant 3 secondes. Donc, si vous touchez un mec avec votre A, vous faites 200% de euh, dégâts et donc 200% de heal supplémentaire. Et là, vous allez me dire, bah, c'est pas mal, gars. Avant, c'était 100% sur n'importe quel contrôle. Donc, 200%, c'est pas mal du tout. Oui et non. Pourquoi Muradin... En fait, déjà, le fait que la rage ardente soit nerf de base, bah c'est un nerf, hein, donc c'est moins bien. Toucher un héros ennemi avec éclair de tempête augmente ses Sigat de 100% pendant 3 secondes. Avant, ça marchait sur n'importe quel contrôle. Un slow, donc ça marchait sur votre clap, ça marchait sur les contrôles alliés et autres. Maintenant, ça ne marche plus, ça ne marche que sur le A. Sans aucune contrepartie, en mode ça réduit le temps de recharge du, du A ou un truc, que dalle. Que dalle. Quel est le problème Rage ardente, c'est un talent de solo Q. Alors bien sûr vous allez me dire mais Malga on regarde un peu le Master's Clash, on a regardé la CCL, pourtant les, les joueurs de Muradin jouent Rage Ardente. Alors oui, ils jouent Rage Ardente, pourquoi Pourquoi ils jouent Rage Ardente en compétitif C'est même pas en mode. C'est généralement comme quand je viens de le dire avant, que si le tank se fait chaîne CC, donc s'il se prend une, scène, une chaîne de contrôle, qu'est-ce qui se passe Avec Muradin, bien sûr, on pense à, aux deux autres talents 13 qui sont sur le clap. L'un c'est le clap de hill qui est hill, mais genre c'est le meilleur. Truc de soin hein, pour le coup sur Muradin. Hein. Il fait un clap de heal autour de tout les, tous les mecs qui veulent le taper. Il se soigne comme pas possible. Et si vous avez pris l'électrisation, double clap, le deuxième vous re -soigne. Et en plus, c'est en pourcentage de heal. Donc le deuxième clap qui fait que 50% des dégâts, bon maintenant 75, ça change rien au heal. Le heal est constant. Donc enfin, le heal est, est, est fixe. Donc on s'en fout. Ça soigne. Le problème de ça, c'est quoi C'est qu'en fait, vous avez d'un côté le clap de heal qui vous soigne de manière honteuse. Et de l'autre côté, vous avez le clap de dégâts Celui où si vous mettez un clap sur un seul mec Le mec il prend mais une patate de forain Et genre inimaginable Et ça marche l'électrisation Bon pour le coup, l'électrisation bah, est up Avec euh, la patate au 13 Puisque ça va vous faire double, double clap qui fait plus mal Mais en fait, vous allez me dire Bah oui d'accord, ok, quel est le problème En fait la rage ardente avant, ce qui était intéressant C'est qu'elle vous offrait un juste milieu Un peu de dégâts Enfin, un peu de dégâts pardon, un peu de soins. Si jamais il y a du contrôle, Muradin en propose, et souvent dans une, une équipe avec Muradin, ben on met du contrôle, il peut le faire. Le truc c'est que si tu prends une chaîne de CC, tu te fais, là où la rage ardente était intéressante, c'est que sur une chaîne de contrôle, bah, tu ne peux pas lancer de sort. Donc tu as lancé potentiellement le clap avant, donc là ok, mais si tu prends une chaîne de CC, c'est mort, tu peux pas lancer de sort en fait. Donc, enfin sauf si c'est des routes, mais normalement c'est stun, silence, tout ça, tout ça, il peut rien faire le mec. Donc... La rage ardente, ce qui était intéressant, c'est que si par exemple il y a 3 cas qui lui tombent dessus en chaîne de contrôle, la rage ardente va un peu le soigner. Si en plus il y a les alliés qui viennent l'aider à ce moment là, avec un stun, un truc, boum, la rage ardente va, va s'améliorer et va soigner encore plus, même s'il est contrôlé le Muradin. C'est plus le cas. Donc moi, malheureusement, la rage ardente, quel est l'intérêt à l'heure actuelle C'est juste le PVE en fait, c'est juste le PVE. Et même du PVE, par exemple, du boss, bah, le clap de dégâts est meilleur, puisque vous faites le boss plus vite. Donc la rage ardente, elle vient de se prendre un nerf inimaginable, je trouve, et à l'heure actuelle, bah, double clap de heal, très fort. Vous voulez du burst, clap burst en fait. Pourquoi Parce que bah c'est pareil, vous allez me dire, ouais mais c'est pas grave, si tu stuns Malga, tu fais plus mal. Mais en fait, si tu stun un mec, enfin, oubliez pas un truc avec Muradin, si tu stun un mec... De toute façon, le mec est stun, donc vous allez lui éclater la tête normalement. Si vous jouez euh, soit la troisième auto qui stun, euh, soit euh, le holéhash, le mec est stun, vous lui écrasez la tête en fait. Le stun c'est bonus, fin... donc de toute façon vous allez lui écraser la tête. A l'inverse, si vous avez stun un mec pour vous escape, vous pouvez pas le DPS en fait. Donc en fait, dans, le, dans un cadre où vous voulez attraper un gars et le tuer... On pourrait dire, bah ouais, mais bah la rage ardente, c'est cool, puisque vous faites 200% de dégâts. Ah, autant jouer le clap de dégâts, en fait. Vous allez attraper un gars, clap de dégâts, le mec, il meurt plus vite, hein. Donc, en fait, ce qui me gêne avec la rage ardente, à l'heure actuelle, c'est que ça, là, ça n'existe pas, en fait. <rire> ça, vous en avez pas besoin, en fait. Quand vous avez mis un stun sur un gars, c'est plus sur le clap, en fait. Et le problème, c'est que maintenant, ça ne marche plus sur le clap, le heal amélioré de la rage ardente. Donc, bah, on s'en fout, en fait. Genre, y a pas besoin de se soigner quand le mec est stun, il peut pas taper. Donc. Sachant que oui, hein, c'est pendant 3 secondes, c'est cool. Ouais, hein. ah, mais avant, c'était pendant 6, 7, 8 secondes, puisque ça marchait pendant les claps. <rire> Donc, la rage ardente, à l'heure actuelle, elle sert juste en PvE, en fait, hein, dans les vagues de sbires, pour vous apporter un peu de dépêche. Youpi <rire> elle, est, elle est toujours viable, hein. Attention, je dis pas que c'est de la merde, hein, elle est toujours viable, mais c'est. Un nerf euh, énorme et je comprends pas pourquoi NaoBu but, réduction du temps de recharge de. Enfin si je sais pourquoi, c'est que tout le monde jouait ça maintenant en, en, en classé Mais autant améliorer les deux autres quoi NaoBu au but, réduction du temps de recharge de lancer de nain diminué de 3 à 2 secondes Le nain au but est vraiment le très bon talent sur, euh, sur Muradin Donc compréhensible euh, qui le nerf un petit peu Il faut pas oublier que ça augmente de 40% la portée du E Donc c'est quand même énorme que ce soit en engage ou en disengage voilà bien, voilà bien longtemps que Muradin est un tank robuste et fiable Dans la puissance n'a cessé d'augmenter progressivement. La redéfinition euh, de rage devrait réduire ses soins globaux tout en préservant la possibilité de retrouver l'ancien montant pour les joueurs habiles. Voilà. C'est un énorme nerf euh, pour, euh, pour pas grand chose en fait. Enfin, Ils auraient pu laisser l'ancien fonctionnement mais réduire les heals. Si vous voulez toucher à la sustain, euh, bah, ils, touchent, ils réduisent un peu les heals. Au lieu de 75, bah, c'est 60% des dégâts infligés qui soignent. Un truc comme ça. Réduire à la limite un peu les dégâts. Mais euh, là, passer de 19 à 15 en valeur 0, c'est énorme. Comme nerf, et euh, bah ça marche plus sur le clap, c'est nul à chier. Euh, Tyrell, courroux de l'archange, durée augmentée de 3,5 à 4 secondes, donc euh, tant que vous avez pas pété, en fait, votre durée, enfin vous mettez un peu plus de temps à exploser avec Tyrell, dégâts réduits de 550 à 45, 450 points, donc on nerf les dégâts, vitesse de déplacement augmentée de 20%, donc vous allez vous déplacer beaucoup plus vite, et fonctionnalité supplémentaire, les émis dans la zone d'effet de courroux de l'archange inflige 50% de dégâts en moins. Zinmi touché par le courroux de l'archange inflige 50% de dégâts en moins pendant 3 secondes. Et je rappelle, plus vous touchez de monde, plus vous réduisez la, la reste de Tyrell. Donc c'est gros, en gros un rayon réducteur sur l'explosion. Bon voilà, normalement vous n'êtes pas censé mourir avec Tyrell, mais si vous mourrez, il y a un effet pour votre équipe, un effet positif. Ça marche bien dans l'idée de Tyrell d'aider son équipe. Même dans sa mort, il aide son équipe. Niveau 1, justice universelle, bonus à la capacité de boucler pour les alliés augmenté de 75 à 80%. Je sais pas pourquoi ils l'ont up, mais euh, bon, ok. <rire> c'est le meilleur talent de Tyrell, donc bon, ok. Je sais qu'ils ont tellement up les autres qu'ils doivent se dire, ah là, ah, mais je sais pas, pas d'où ils sortent leur truc, ça doit être des stats de solo queue, ça, très probablement. Euh, justice universelle, c'est le meilleur talent de Tyrell. Hein. C'est solo queue ou pas, hein, c'est le meilleur talent. Je rappelle, ça marche sur les camps, ça marche sur les sbires, euh, à une époque où ils ont tout détruit sur les. Les protections sur les sbires ça marche toujours donc euh, faut, faut pas hésiter, et ça marche sur vos alliés, hein, en plus de vous même. Enfin ça marche pas sur vous mais c'est pas, votre shield est déjà très fort donc ça, ça marche sur vos alliés. Fonctionnalité supplémentaire, quête, chaque globe de régénération récupérant augmente l'effet de son sur la durée de 1%. Euh, oui, de toute façon ce talent pour moi il est viable surtout en solo queue, euh, enfin oui en solo queue mais en solo lane plutôt pardon. Donc restauration cuisante, euh, pour moi Justice Vercel c'est meilleur. Niveau 4, Archangélis, durée de l'armure augmentée de 2 à 3 secondes, ça c'est bien, c'est très bien, parce que l'armure bah c'est pas mauvais, hein. c'est juste que lié par la loi était meilleur. Lié par la loi qui n'augmente plus la pu le ralentissement de la puissance d'Eldroïne, ça c'est un peu dommage, mais bon c'est toujours, euh, toujours un slow quand même intéressant. Ça marche toujours par contre sur le fait que vos auto-attaques vont toujours appliquer le slow plus longtemps. N'augmente euh, Par contre à côté de ça, chaque héros ennemi touché par puissance d'Eldroïne rend un tir 3% de ses points de vie maximum. Bah moi je vais continuer à jouer ça Mais par contre le problème en fait d'avoir fait ça Ce que je comprends pas c'est que le fait d'avoir fait ça Bah pourquoi jouer archangélisme Parce qu'avant tu jouais lié par la loi pour le contrôle L'utilitaire à votre équipe L'archangélisme c'était La défense en fait Puisque c'était l'armure Donc j'ai l'impression qu'ils sont gourés de paliers en fait Genre Enfin ils sont gourés de talent Genre fonction en terre chaque héros ennemi Touchez pas à puissance d'héroïne en 3% Bah mettez le sur l'archangélisme Quel intérêt en fait Celui-là vous donne... Et de la sustain et du slow amélioré Alors oui il augmente plus le ralentissement Oui mais de toute façon vos auto-attaques vont prolonger le slow Donc pourquoi Enfin du coup Pourquoi je jouerais l'archangélisme en fait Avant vous aviez vraiment un truc en mode Bon bah là il y a le il y a le talent défensif, là le talent offensif Utilitaire offensif, tu joues lequel Mais maintenant bah le talent utilitaire Offensif, il est aussi défensif Pourquoi je à l'autre en fait Enfin pour moi ils ont tué l'archangélisme avec... En faisant ça après, je, franchement je préférais l'ancien fonctionnement quoi. C'est. limite tu mets ça en moins bon à celui-là quoi, 1,5% pour chaque mec touché en plus de l'armure. Je sais pas. Surtout que celui-là bah, il est pas joué quoi, enfin il est très peu joué. Vigueur divine, les soins prodigués par les attaques de base réduits, donc ça ça sent le, le, le, le tir à elle auto-attaque à la con euh, de, de classé. Ça c'est pas un. c'est pas pour le compétitif, hein, qu'on soit clair. Euh, puisque c'est nerf sur les auto-attaques de base, ouais. Ouh. Alors niveau 7, Talion, les dégâts infligés par l'expiration du bouclier, augmenté de 70 à 190 points, c'est vrai qu'avec les ups sur le E, bah même moi maintenant je jouais plus trop le Talion, je jouais le E, Donc il euh, y a toujours, enfin le E pas euh, vindicte instantané, l'autre hein, qui faisait des dégâts supplémentaires, donc euh, c'est bien qu'il up un petit peu le Talion, il en avait un peu besoin je trouve. Euh, sanctification, ça c'est un changement qu'on demande depuis des années La Sancti qui passe de 100 à 90 secondes On va pas trop loin en allant à 80 secondes 90 c'est ok, c'est très bien J'aime beaucoup, la Sancti à 90 secondes c'est excellent Forgeant Adric, temps de recharge par euh, Attaque de base à portée de 1.5 à 2 secondes C'est le truc qui permet d'avoir plus souvent votre A bon voilà, C'est le 16 qui a un peu plus de mal à sortir Généralement on le voit avec le choix de terre sainte au 13 Mais vous pouvez tout à fait jouer de terre sainte en jouant autre chose au 16 Il hein, n'y a pas de problème nous avons des projets ambitieux pour Tyrell mais pour l'heure nous nous contentons d'accentuer l'espèce utilitaires de son trait. Donc ça c'est intéressant, ça prouve qu'ils ont pas mal de choses à faire sur Tyrell mais que c'est pas encore prêt à sortir. Donc c'est cool, euh, ok, enfin, c'est intéressant à savoir. Même si je trouve que Tyrell dans l'état est vraiment intéressant. Donc euh, attention à pas faire n'importe quoi, hein. je pense à Cassia. Mais euh, ok, à voir. Carry euh, offensif, Artanis, un perso euh, très skillé, très intéressant à jouer. Dégâts initiaux augmentés de 57 à 63 points Donc le A euh, qui voit ses dégâts augmenter, Bon pourquoi pas Niveau 4 Synergie psionique dure augmenter de 3 à 5 secondes Pff, Pourquoi pas C'est l'armure hein, sur le E Pourquoi pas Pour moi ça, ça devrait être de base en fait Si t'attrapes un gars avec le E tu gagnes de l'armure En fait ça devrait être dans le kit de base Mais en fait le problème c'est que c'est un peu le résumé de tout ce que j'ai à dire sur Artanis Ça devrait être dans le kit de base Ça devrait être dans le kit de base Ça devrait être dans le kit de base C'est un peu le souci. Niveau 7, le faucheur en solarite, les bonus de dégâts. Donc en gros, il up des talents qui sont pas joués en fait. Hein, bonus de dégâts, pff, ok. Vortex à graviton, réduction du temps de recharge de prisme de phase augmenté de 1.75 à 2 secondes par. Enfin, ok. C'est bien aussi, mais c'est pareil, ça, ça devrait être de base. Si tu touches ton E, bah t'as une réduction de CD. Enfin, pour moi, ça devrait être de base. Alors, ça, par contre, c'est ce qui me gêne. C'est pas forcément ça, hein, les changements, ok. Ce qui me gêne, c'est ici. Commentaire des développeurs. Depuis peu, Artanis fait des merveilles grâce à ses talents dédiés aux attaques de base. Nous cherchons ici à diversifier ses choix. En gros, Blizzard te dit, bah super. Depuis qu'Artanis on a fait des changements sur les auto-attaques, il, il a regagné en winrate. Formidable, c'est le nouveau boucher. Hein. Les gens qui jouent contre Artanis sont nuls. Et les joueurs d'Artanis sont tout aussi nuls. Donc apparemment, euh, bah ça ça me fait mal quoi. <rire> Artanis, c'est un perso qui est inintéressant. Soyez honnêtes. Et là je sais que je vais m'attirer les foudres des. Des main Artanis, mais c'est, je suis désolé mais c'est un perso de retard en fait C'est un perso d'attardé mental Franchement Butcher c'est plus ce qu'il est qu'Artanis, je déconne pas Alors oui Artanis le truc intéressant c'est le combo Mais est-ce que Blizzard vous propose des choses vraiment pour améliorer le combo Non, non Et les talents sur ces combos là, bah, vous pouvez pas les jouer Ça, vous pouvez pas le jouer, les boucliers c'est trop fort Ça, vous pouvez pas le jouer non plus Soit vous prenez la triple auto, soit vous prenez un mur anti ça Donc euh, ça c'est pas jouable en fait donc est-ce que Blizzard essaye de faire en sorte qu'Artanis soit plus skillé Non. <rire> non Ils font un truc de retard au niveau 1, tout le monde le joue comme des abrutis, au lieu de jouer des trucs euh, importants pour le pic. Donc non, c'est un perso de retard, fait pour les retards, et si ça marche, ça marche contre les retards. Voilà, c'est Voilà. <rire> c'est de la merde <rire> L'ardeur du coup. Ah ça c'est bien. Bon c'est pas des gros gros changements parce que le problème de l'ardeur c'est des choses de fond, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Euh, l'ardeur, les dégâts sont réduits de 36 à 32 points sur le E, c'est très bien parce que c'était complètement débile. Donc c'est très bien que ce sort là soit réduit parce que bon un l'ardeur qui fait ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça en boucle et qui tue toute une équipe, bon, hein, euh, faut arrêter les conneries. Et niveau 4, la force brute, le A, bonus de dégâts obtenus en touchant des héros à coups réussissants augmenté de 1 à 2 points. Euh, ça je comprends pas trop pourquoi ils le font parce que bah, sur le papier t'es censé stun les mecs. Et tu gagnes 8 points de dégâts donc c'est vraiment un truc d'assisté mais bon ok pourquoi pas, apparemment le talon est pas assez euh, rentable peut-être Dernier, je rappelle c'est plafonné donc c'est pas trop grave les, les derniers, ça justement on fait de l'ardeur aéro héros plutôt équilibré mais nous trouvons que l'ardeur mériterait une légère réduction de dégâts, oui euh, Le problème n'est pas forcément ses stats parce que là ils sont contents des stats mais le problème c'est pas les stats, le problème c'est le côté cancer du jeu euh, Yazoo m'en parlait il y a pas longtemps, Enfin vous avez le, le, le, le Master Slash qui est euh, tout simplement euh, à la télé des mecs qui vont découvrir Heroes, ils voient un Larder sur Sanctuaires Infernaux qui fait un carré comme ça, qui fait un carré sans jamais bouger. Un joueur de LoL, un joueur de Dota, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde en fait C'est quoi ça <rire> Alors oui, c'est fun à jouer, mais ça c'est inintéressant. Et en plus, il ne peut pas le bouger parce qu'il est insensi. C'est n'importe quoi. Euh, Ragnaros, euh, Sulfur à sa fin, l'objectif de la quête réduit. Donc euh, ça, ça me, fait, ça me fait un peu... Je vous avoue que ça me fait sourire parce que bah en fait pour moi c'était devenu le moins bon. Alors qu'on soit clair tous les builds de Ragnaros sont viables Mais historiquement le A était le meilleur build Moi ça fait très longtemps que je défends le build 2 Et à l'heure actuelle même au niveau compétitif On voit du E du E du E ou de la Meteor Meteor qui a été pas mal up Donc voir le Cuspel se prendre up ça me fait sourire Ça me fait sourire ça me, ça me, fait, ça me rassure aussi Mais euh, c'est bien parce que pour moi il méritait un petit, euh, un petit up Objectif de la quête réduit c'est bien Bonus ce dégâts une fois la quête terminée, c'est bien aussi. Il faut pas l'oublier, il a pris mass nerf, euh, le A, euh, depuis la sortie. Main Dragnaros, euh, le 7, fonctionnement modifié. Avant, si vous touchiez 2 héros avec le Q-Spell, ça réduisait de 2 secondes le CD de votre heure. Si renforcement de Sulfuras touche 2 héros, vous récupérez 10 points de mana et le temps de recharge de cette capacité est accéléré de 100% pendant 4 secondes. Je sais pas si ça correspond au même, mais euh, sur le papier, j'aurais tendance à dire que je préfère l'ancien truc. Après, les points de mana, c'est cool, mais est-ce qu'il y a besoin de changer la, la, la, la, la, fin, la récupération Peut-être qu'il se disait que c'était soit trop nul, soit trop fort, mais en fait, bah, je préfère l'ancien Q en fait, de, de Ragnaros au 7. Euh, je, je trouve que même maintenant, enfin, quand tu vois l'auto-attaque au 7, bah, autant jouer l'auto-attaque. Parce qu'avant, c'était vraiment 2 secondes de CD, donc si tu touches en boucle des mecs, bah, t'as Q spell, Q spell, Q spell. Donc, je sais pas, je suis pas, je suis pas très. Après, c'est sûr que ça peut être un peu cancer, mais je. Bah là, autant jouer l'auto, quoi je comprends pas trop le délire cotérisation soit augmentée Même si vous jouez Q-spell, vous jouez Q-spell o 1 Avec auto-attaque au 7, ça marche très bien cotérisation soit augmentée de 40% à 45% Il avait été pas mal nerf, enfin une époque c'était 50% Je crois de Stein, donc Ils l'ont up, logique, parce que même en Q-spell C'est pareil, vous pouvez jouer Q-spell o 1 avec E-13, E-16 Vous pouvez faire des trucs 16 météoriques, la bombe, bon météorique Inflige 30% de dégâts supplémentaire près de son centre C'est très bien, j'ai vu pas mal de a euh, haut niveau j'ai vu pas mal de, de Ragnaros jouer Z1, jouer Z7 Et malgré tout Q16 donc c'est bien de mettre un peu de up sur le, la bombe euh, est, Ça reste très fort hein, la bombe météorique qu'on soit clair mais c'est quand même cool qu'il fasse ça Son euh, éducation vise simplement à renforcer certains talents faibles Main de Ragnaros qu'on fait tout <rire> Donc bon euh, Avantage mais désormais également Ragnaros a rattrapé un coup manqué Bon c'est Donc Main de Ragnaros euh, Ok ils disent que ça revient au même. Bon, ok, si ça revient au même, ça revient au même. Là-dessus, <rire> je ne là je, je sais pas trop. Je, je, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. Enfin, je, je l'ai pas joué. Je l'ai pas essayé en fait. Donc, s'ils disent que c'est la même chose, je, je les crois. Hein. Mais on verra, on verra. Alexstrasza, vivre et laisser vivre. Accélère, accélère désormais le temps de recharge de don de vite de 125% au lieu de 100% sur le A. Euh, c'est un très bon talent le A, donc euh, bon, ok. Cercle de vie nombre de globes requis pour terminer le second objectif réduit de 20 à 15. Alléluia c est, c est, Non en vrai 15 c'est beaucoup, hein. c'est euh... enfin c'est pas beaucoup justement. Ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup en termes de hein. up. Euh... Donc euh... bah après c'est très bien. Moi personnellement le Build Z d'Alexandre je trouve que c'est vraiment très fort. Hein. Donc euh... bah, allons-y, hein. allons allons-y, allons-y. Je rappelle c'est aussi le seul, la seule façon de, c'est la seule façon en fait de soigner des aussi <rire> Euh, niveau 7, floraison vitale, fonctionnalité supplémentaire, réduit le coût de don de vie à 10% des points de vie maximum. Donc réduit le coût de don de vie à 10% des points de vie maximum. C'est. Moi je suis pas très fan de ce talent de toute façon de base, puisque ça vous met hors de position souvent. Donc euh... Mais du coup, bah, bah, c'est bien, c'est ok, ok, ok. C'est bien, ça vous permet de moins. Ça veut dire que même si vous n'avez pas cherché la fleur, vous avez quand même un bonus, donc c'est ok. Maîtrise draconienne, bonus réduit de 7 à 6 secondes pour le, la durée du, de la dragon c'est... En même temps c'est... Enfin pour moi le 16, ce 16 là est ouf hein, en fait Et les autres sont pas dégueu hein, mais celui là c'est ouf quoi. Si tu, tu draft Alex c'est pour le dragon hein Serve de talent de notre haine dragon est satisfaisant, certains points pouvaient être améliorés L'inverse maîtrise draconienne était légèrement trop puissant à notre goût et nous avons donc soustrait une seconde à son augmentation de durée Ok Lily Il y a beaucoup de choses à dire sur Lily, beaucoup beaucoup beaucoup de choses à dire sur Lily euh... Qu'on soit clair, qu'on soit clair ça va prendre une bonne partie de la vidéo Fonctionnalité supplémentaire, ralenti des ennemis touchés de 15% pendant 1,5 secondes c'est très bien. C'est ça, ça devait être dans le kit de base, et c'est très bien. Euh, donc un slow dans le kit de base sur Lily, sur le E. C'est cool. Globalement, ce que je vais vous dire du rework de Lily, c'est qu'il y a des choses intéressantes, mais pour moi, le focus n'est pas fait sur les bonnes choses. Et le problème de Lily, il euh, y a un truc qui saute et qui me fait grincer des dents, parce que globalement, c'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Le, le slow au niveau 0, c'est ça, c'est génial. Mais ce qui me gêne énormément sur Lily, c'est la suppression du blind, donc de l'aveuglement du nuage du E, mais sur le Z, en fait, qui était au niveau 1. Qui rendait Lily super intéressante. Alors oui, effectivement, le problème, c'est que bah, du coup, c'était un talent qui était obligatoire au niveau 1. Euh, mais en fait, le souci, c'est que sans ça, je trouve que Lily manque d'un truc. Elle n'a pas autant de blind. Elle vient de perdre. Elle vient de, enfin, Lily, si tu la draftes, c'est pourquoi C'est pour du blind. Hein c'est pour de l'aveuglement. Et la Purif aussi mais l'aveuglement elle, bah, elle vient de perdre un blind en fait <rire> Elle vient de perdre un blind dans son kit en fait Genre, genre c'est C'est dur hein C'est dur, c est, c est... surtout qu'en plus le talent 1 euh, Faisait proc tous les, tous les... Enfin le, le Z qui mettait un blind Faisait proc tous les talents en fait Donc ça pouvait dû... augmenter la durée etc, etc. Hein. Serpent personnel Déplacé depuis le niveau 4 Donc euh... c'est Nouveau fonctionnement, Serpent nuage ne coûte plus de mana son temps de recharge s'écoute 75% plus vite tant que Prompeton est actif. Globalement, vraie Aventurière, bonus à la durée et la récupération de mana augmenté de 125 à 150%. En gros, c'est le palier mana maintenant de Lily au niveau 1. Vous avez donc soit le A qui réduit d'une seconde et qui va vous rendre le coup en mana si un mec est low. Soit vous avez la vraie Aventurière qui vous augmente la puissance de votre passif et de la récupération de mana du coup puisque ça fait que ça réduit le temps de recharge, tout ça, tout ça, tout ça. Ou alors, vous avez le serpent personnel qui ne coûte plus de mana, donc c'est une économie intéressante en termes de mana, et son temps de recharge, il coûte 75% plus vite, tant que temps est actif. Euh, globalement, les niveaux 1, avant, il y avait un qui était trop fort, maintenant, bah, en fait, ils sont tous mouais. Euh, je pense que la boisson gratuite est maintenant meilleure, en fait. Euh, ça se joue entre vraie aventurière et boisson gratuite. Celui-là, je ne suis pas fan. L'idée, c'est bien que le serpent nuage coûte plus de mana, c'est une sacrée économie. Mais on s'en fout en fait Genre, Je sais pas Je suis pas en mode Waouh wow. Le serpent nuage En fait c'est de la merde Qu'on soit clair hein. J'essaye de dire un truc Mais non, non c'est de la merde On va on va aller plus vite hein. C'est de la merde Serpent nuage On s'en fout en fait Ça soigne que dalle c est... C est... Ça donne... En fait l'idée c'est que vous pouvez soigner un gars Et mettre un Z Pour vas-y balade toi Ça te fera des petits dégâts supplémentaires Et des petits soins supplémentaires mais les valeurs sont ridicules. À une époque, Lily Bill Serpent, c'était OP, mais ça fait euh, ça fait 4 ans que le Bill les mecs qui jouent Bill Serpent, c'est les mecs qui ont rien compris au perso. quoi. Donc, les talents du Bill Serpent, c'est de la merde. Et ils disent un truc en infobule. Oui, bah ouais on trouvait que c'était pas terrible, donc on voulait faire un truc. Mais c'est pas en améliorant le serpent que ce sera meilleur. Hein. Soit c'est cancer, soit c'est nul, hein, de toute façon. Donc, c'est pas intéressant. La mécanique qu'on doit faire du Serpent Nuage, c'est une espèce de poudre à un papain de Brightwing. C'est que le Serpent Nuage, c'est ton seul... Sort qui va vraiment avoir un contrôle sur quelqu'un Genre ton A bah tu, ch tu choisis pas Sur qui tu soignes ton E Tu choisis pas sur qui tu blindes donc le seul Contrôle que tu as c'est le serpent Et le serpent tu sais pas sur qui il tape aussi c'est juste Bah je le pose sur lui donc toi t'auras un peu plus de heal Faites un truc là dessus Genre je sais pas ça soigne instantanément Quand tu poses un soin instant sur le quand tu poses le Z sur un mec, c'est trop demandé un hein, soin direct pendant que tu mets le Z Je sais pas, une petit, petite valeur de heal, on s'en fout Ça soigne brute direct Hop, ça met de l'armure anti-sort, boum, ça met un bloc, une charge de blocage Je sais pas, genre je comprends pas euh, Mais bon, c'est pas grave Donc niveau 4 Serpent des vents, déplacé depuis le niveau 1, nouveau fonctionnement Donc c'est celui qui mettait un blind, maintenant c'est plus le cas Serpent en j'augmente la vitesse de déplacement de son porteur de 10% donc ça, ok, c'est ce que je viens de dire, c'est cool, ça met des bonus euh, directs Activation de vent aveuglant porte ce bonus à 20% pendant 3 secondes. Effet passif augmente la vitesse d'attaque du serpent nuage de 25%. En théorie, je, serais, je devrais vous dire, c'est cool. Mais niveau 4, il y a quoi Il y a le E qui fait quoi Ah, qui augmente la puissance de capacité. Donc ça augmente les dégâts et les soins du Z. Hmm. Ok. Du coup, bah on joue pas ça. <rire> On joue le E qui augmente la puissance de capacité de Lily Ça augmente les, les soins de l'ultime Ça augmente les, les dégâts, ça augmente les soins On joue pas ça <rire> euh, En arrière toute Nouveau fonctionnement à l'activation confère prompt 30 points d'armure, 30% de vitesse de déplacement pour 30 secondes Effet passif, tant que prompeton est actif fait 10 points d'armure, temps de recharge augmenté de 25 à 30 Donc ce qui est cool c'est que vous pouvez l'activer ça c'est vraiment cool Mais bon tu me mets ça au niveau 1, je le prends Tu me mets ça au niveau 4, bah je le prends pas <rire> C'est... Enfin, qu'on soit clair, Lily, t'es pas censée la. De toute façon, si. Enfin. Elle est là pour soigner, elle est pas là pour être un tank, quoi. Genre. Euh, Je sais pas. Niveau 7, vortex de masse. Puis si jamais tu attaques Lily, bah être blind et basta. Genre. Euh... Vortex de masse. Déplacé depuis le niveau 13. Donc c'était celui qui touchait 3 mecs et qui faisait 75% de dégâts supplémentaires si vous touchez 3 gars. Niveau 7. Y'a quoi niveau 7 La purification. Quel est l'intérêt de la purification de Lily 40 secondes CD. Ah Purification de Lily, soigne Ah Purification de Lily, profite des prompt temps pour réduire son temps de recharge Ah Donc c'est l'une des meilleures purifs du jeu Oui Donc, bah ils viennent de niquer le palier 13, en fait. <rire> Parce que le vortex de masse, c'est un super talent. Mais au 7, c'est soit purif, soit vortex de masse. Puis il y a la boisson qui met euh, que de la merde, là, derrière, et que tout le monde joue alors que c'est de la merde. Euh, donc, purif... Purif... Hein. Euh, en route, sont augmentés... Euh, 240 à 160 points. Euh, L'actif. Donc c'est la purif qui voit son soin augmenter. Ok. Alors n'en n'a pas besoin mais c'est très bien. Niveau 10 Dragon D'eau. Temps de recharge augmenté. Vous vous rendez compte quand même que comme les gens sont cons. Parce que bon bah jouer Lily c'est pas non plus. Mais comme les gens sont cons ils sont obligés d'augmenter les soins de la purif. Genre déjà une purif qui soigne c'est déjà... Pas une hérésie mais c'est déjà... Waouh. Une purif qui soigne. Qui a un CD plus court et qui revient plus vite. Et ils sont obligés de la up parce que les, les gens sont des idiots en fait Et jouent le, le, le soin sur la durée de merde là Ça soigne que dalle, les valeurs sont claquées au sol Mais non, non, les gens jouent pas ça je joue pas Purif, donc ils sont obligés de la up Dragon Do, temps de recharge augmenté de 45 à 50 secondes Coût en mana augmenté de 50 à 60 points Un petit nerf sur le Dragon Do pour peut-être inciter les Lily à jouer le bon, le bon ultime C'est possible aussi, hein, c'est tout à fait possible il hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Niveau 13, serpent de foudre, depuis déplacé depuis le niveau 7. Les attaques rebondissent désormais également sur les cibles non héroïques. Ah oui, le fameux talent qui fait que les attaques rebondissent. C'est un talent 13 ça. <rire> Donc face à, face à ça, vous avez les vents violents, bonus de dégâts des attaques de base augmenté de 75 à 100%, celui qui fait que le blind dure plus longtemps. Et en plus de ça, vos auto-attaques font 100% de dégâts supplémentaires. Bah spoiler alerte, maintenant que le slow est de base, c'est le meilleur talent, hein, vent violent, vent contraire, nouveau fonctionnement, augmente l'effet de ralentissement de vent violent de 30% et ça a duré de 2 secondes. Ça si jamais vous avez vraiment besoin de contrôle, euh, le vent contraire sera cool, mais bon bah vent violent c'est le meilleur talent. Voilà, cherchez pas, c'est le meilleur talent. Niveau 16, bénédiction de Yulon, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal, nouveau fonctionnement, le serpent nuage amplifie de 10% les soins prodigués à son porteur. Donc ça marche sur le serpent, ça marche... Sur Lily, évidemment, et cumulé au 4 qui augmente de 10% la puissance de capacité de Lily, bah, ça fait 20% de soins supplémentaires pour le porteur du dragon. Et en plus de ça, euh, bah, le, le, le serpent lui fait toujours 0% des PV max à chaque attaque. Globalement, l'intérêt c'est ça. On va pas se mentir, hein. globalement, l'intérêt c'est ça. Le serpent de nuage amplifie de 10% les soins prodigus à son porteur. Ça marche sur le porteur, par exemple, Tracer, bah, ça va augmenter ses propres soins aussi. Donc euh, je pense à Tracer parce que c'est plutôt cool. Vous mettez ça sur Tracer et fait sa vie. Bon ça soigne pas autant qu'un Melfurion, hein, qu'on soit clair, mais c'est pas mal. Donc ce qu'ils font sur Bénédiction Newland j'aime bien. C'est comme ça qu'il doit faire. Et là honnêtement le 16 c'est toujours aussi serré avec le, le burst heal, le double heal, etc. Mais maintenant que vous avez plus de talent à prendre au 1 à part le Q-Spell, enfin les 3 sont viables, hein, mais le Q-Spell au 1 avec celui qui burst heal, avec celui qui touche 2 mecs, mais qui voit son CD augmenter d'une seconde, ça se neutralise. Hein. Donc, c'est encore plus intéressant. Niveau 20, Brouments Donc, il est prompt qu'on Confère 35 points d'armure en cas d'étourdissement, de réduction de science et mobilisation. Donc, c'est pas mal. Fait passif, porte l'accélération de temps de recharge prompt à 75%. Honnêtement, les l'ébrouement est cool. Le truc, c'est que t'as envie de soit de la 1000 tasse double, soit de la, les 1 million de tasses, soit l'activable. Donc, bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. S'il y a beaucoup de cancel et tout, ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Après un bref séjour sur, le, sur un lointain champ de bataille éternelle, Lily fait son retour dans le Nexus avec une nouvelle appréciation pour l'amitié. Donc, le rework Lily. N'aimions pas l'aspect obligatoire de l'ancien talent, au contraire, et ont donc intégré une partie de ses effets avant le grand, donc ça c'est bien Également revu de nombreux talents dédiés à Serpent Nuage, à la fois pour conférer plus d'impact individuel Non, ça, ça n'a pas marché Donc globalement, qu'est-ce que je pense du rework Lily euh... C'est sympa Mais ils ont supprimé euh, le blind Gratos Et ça, ça fait mal Com Enfin Pour drafter une Lily, ça fait très très mal Maintenant, Le heal au 16 on pourrait l'imaginer encore plus en double heal Même si c'est un talent qui arrive très tard pour du double heal Et c'est un petit peu à l'ancienne quoi, De Duterte ou d'Anna Qui renforce les soins de toute l'équipe Donc ça sous-entend un peu plus de Lily en double support Du coup je suis mitigé Lily, il y a des trucs très bien D'un autre côté il y a des trucs qui servent à rien Et de l'autre côté Le blind supprimé me fait chier quoi. Ça fait vraiment vraiment chier le blind supprimé Mais bon bah... Le perso était totalement monobile hein, de toute façon donc Il euh, fallait faire quelque chose mais j'ai pas l'impression que ça soit. ça ait changé. L'activable est trop fort au. Enfin l'activable, pas celui-là, hein, pardon, le. pas l'activable, la puissance de capacité est trop forte au 4. Maintenant au 13, bah, au moins au 13 il y avait des changements quoi, l'alvent violent bah c'est trop fort. 16 ok c'est toujours mitigé, 20 c'est toujours mitigé, mais comme avant. Donc euh, pff, Le 1, 4, 7, pour moi ça change pas. Le 10 non plus. Le 13 avant il y a du changement, maintenant il n'y en a plus. Niveau 16, il y a un peu plus de, con de contestes. Et au 20, ça change rien. Donc globalement, je sais pas, je sais pas trop. Je sais pas trop sur quel pied danser avec Lily. C'est cool, hein, mais euh, je sais pas. Moi, le blind supprimé, ça me fait vraiment, vraiment mal. Hein. Lucio, le top là, vitesse de déplacement augmentée de 25%. Bon bah c'était un truc qui avait été remonté, c'était pas normal. Hein, euh, quand tu joues accélérando, hein, le talent à jouer sur Lucio. Euh, je ferai une vidéo parce que j'ai vu plein de commentaires sur Youtube Visiblement de gens qui ne regardent pas mes guides Et de gens qui n'ont pas... Donc pourquoi je fais des vidéos pour des gens qui ne regardent pas les vidéos Je suis complètement débile Mais ne pas jouer Accelerando sur, li... sur Lucio C'est du troll, c'est du hint Accelerando c'est le seul talent viable A la limite il y a celui de la région pv, mana, ok Mais les mecs qui jouent festival O1 Vous n'avez rien compris sur le... pourquoi pour jouer Lucio en fait C'est pas possible Donc top là, vitesse de déplacement augmentée de 25% de déplacement vers la cible bah, en fait le problème c'est que tu allais plus vite en Accelerando ou aussi vite c'est pas normal, t'es censé aller plus vite, donc forcément c'est bien ce qu'ils font Même si bon le top là, euh, à l'heure actuelle, il est vraiment pas mal Je pense que le mur du son est meilleur mais le top là est vraiment vraiment fort Donc euh, voilà, c'est un, un truc qui aurait, qu aurait dû être fait de base Malfurion, alors des choses intéressantes sur Malfurion aussi Tous les talents niveau 1 ont été déplacés au niveau 4 Ok, et les talents niveau 4 ont été ramenés au niveau 1 Donc les talents sur le E viennent au niveau 1 et les talents sur le niveau 1 viennent au niveau 4 Lierre étrangleur, supprimé. Lierre étrangleur, c'était l'Antille de Malfurion. Supprimé. A la place, vous avez donc Groot au niveau 1. Lantille, qui était le meilleur talent de Malfurion au 4, supprimé. Mais qui est remplacé par un nouveau talent, le Rêve d'Emeraude. Sarment, dort les ennemis pendant 2 secondes après la fin d'immobilisation. Sur le papier, on se dit, oh, après le route un slip. C'est pas mal. Il y a un problème. Quel est-il Malfurion, je sais que la plupart des Malfurions ne le font pas, hein, ils ne font pas ça Mais avec Malfurion vous êtes censé 80% du temps mettre votre E Voire 90% du temps mettre votre E Après un contrôle Vous n'êtes pas censé le pifométrer là en mode baguette magique Ça, ça marchait quand vous aviez 2 mètres de portée supplémentaire Donc l'ancien Malfurion Où vous pouviez beaucoup plus vous permettre de commencer Maintenant c'est très dur de placer un E Ça a toujours été mais c'est encore plus dur Donc Les pifomètres Malfurion là qui mettent des E à la con Vous savez pas jouer Malfurion, je suis désolé Mais un E ça doit être fait après un contrôle pas en mode. On sait jamais. Alors ça dépend hein, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit 80% du temps, mais moi ce que je vois c'est que 80% du temps les Malfurons ils font Harry dans Harry Potter dans, dans la découverte de... de. Enfin dans le 1 quoi. Genre ça marche pas ça. Hein. Donc le problème c'est quoi bah, en fait si Diablo fait AE et que vous me faites malfuron, vous, a... vous mettez le E derrière, bah le mec il va se prendre la.. il va se prendre la sauce en fait, donc le, le slip il sert à rien. Sur plein de persos sur Anna le slip est cool, sur Malganis le slip est cool parce que c'est des initiateurs. Malfurion, bah, c'est pas d'initiation en fait ça. C'est du suivi. Donc un slip en suivi. Anna le fait hein, mais Anna, qu'est-ce qu'elle a sur le slip Elle a les 8% de PV max. Au niveau 7. Et ça fait 0.5 secondes de stun. Sauf que là le mec il s'en fout il est déjà en route. Donc euh, bah. Ce qui est certain c'est que à la sortie du route le gars il a 0.5 secondes de slip assuré avant d'être réveillé et encore j'ai vu des moments j'ai essayé un petit peu, j'ai testé j'ai vu des moments où le mec n'était même pas slip donc euh, est-ce que c'était un bug ou est-ce que ça fait partie du truc genre je sais pas mais sur le papier je suis pas fan hein. je suis vraiment pas fan ce qui aurait été intéressant vous savez quoi c'est de faire ça et en plus de ça le mec prend un de 20% ça aurait pu être pas mal ah bah mince ils l'ont supprimé <rire> c'était 40% mais au tout début c'était 20% il me semble mais ils reprennent l'ancienne valeur 20% d'antille plus ça et là le talent fait, ok, ok pourquoi pas, franchement c'est bien Mais non <rire> Alors ensuite on a racines profondes et ça, ça c'est bien Toucher des héros ennemis avec Sarment, donc les racines profondes vous c'est le truc qui Le radius augmenté sur le, le Sarment et en plus de ça il reste plus longtemps au sol Il n'augmente pas la durée du route mais il reste plus longtemps au sol Toucher des héros ennemis avec Sarment octroie un bonus permanent de 10 points de mana Donc c'est l'acro mana de Keltas mais sur Malfurion donc vous allez augmenter votre maximum de points de mana par touche sur votre E. Et bah c'est cool. <rire> c'est malfiant et très très manavore, notamment le E. Donc si vous arrivez à 7 touches, 7 héros touchés, c'est un E gratos. Mais un peu plus. Parce que c'est 65 de points de mana. Donc c'est cool, c'est vraiment pas mal. Ça, il y a moyen de faire des trucs vraiment intéressants. Ça, c'est une quête vraiment cool pour le coup. Et encore une fois, attendez le CC que le pro c'est toujours insupportable de jouer avec des malfurions qui n'ont jamais leur CC Pourquoi ah ouais, je les petits faut là-bas <rire> Ok Niveau 4, tous les talents niveau 4 ont été déplacés au niveau 1 Clarté du Shando, confère une charge supplémentaire d'innervation C'est cool ça Double D, ça passe au niveau 4 donc on lui met un petit up Les deux autres mais, sont déjà bien donc euh, ok Donc clarté du Shando, confère une charge supplémentaire c'est cool Éclat lunaire incapacitant, la durée du slow qui est augmentée de 2 à 3 secondes Ça d'accord Commentaire des développeurs, nous avons décidé d'ajouter une nouvelle quête à l'arbre de talent de Malthurion et de rendre ces quêtes accessibles plus tôt dans la partie en interchangeant les paliers euh, donc niveau 1 et 4 les gens auront plus de temps pour agrandir leur réserve de mana ou cumuler les dégâts de leur brocoli euh de leur tréant présent le même palier, les retroglars ont toujours été un talent ultra situationnel et nous, voulons, nous voulions le remplacer par quelque chose d'un peu plus intéressant alors je crois que dans la patch note anglaise ils disent autre chose par contre ils disent pas ça, ils disent... Hotball talent, ça n'a rien à voir Donc Hotball talent, euh, pour moi c'est euh, C'est un talent un peu vieillot quoi. C'est un peu vieillot Aussi, j'avais compris ça Mais peut-être que c'est bien euh, situationnel So we decide to bring in something a bit more flavorful Donc un truc plus intéressant Comment dire Ça, ça me fait peur hein. cette, bulle, cette bulle, elle me fait très très peur hein. Parce que c'est à dire que le mec qui a, qu a touché à Malfurion Il connaît pas le perso en fait Genre il a jamais joué Malfurion en fait Ou alors... Ah, je sais pas, enfin, il l'a joué avec ses potes en brawl et c'est tout quoi. Parce que ça, ça me fait très très peur en fait. Dire que lanti c'est situationnel... Quoi Antil situationnel sur Malfurion <rire> anti heal situationnel de base en fait Mais il y a que des heals partout dans ce jeu Donc un anti c'est pas situationnel Ça c'est dans League of Legends qu'un anti situationnel, pas dans Heroes Un anti c'est toujours fort, il y a toujours de l'autosustain. Et en plus de ça, genre... Oui stacker, on voulait vous donner plus de temps pour stacker votre merde Ok donc le mec qui s'est occupé de Malfuron c'est un Silver 5 en QM quoi Qui fait que de la QM Genre <rire> c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que cette merde Brocoli c'est de la merde ça Surtout avec les changements sur les forces Ça a encore aucun intérêt, c'est encore moins d'intérêt qu'avant Donc là c'est... Euh... Euh, les, les fans hein Super White Main. Et encore une fois là, là je m'énerve mais c'est du... Qu'on soit clair, restons sur le fait que racine profonde c'est très bien. Jouer racine profonde. Mais moi l'infobule me fait peur. C'est le mec qui joue pas au jeu, quoi. C'est pas possible. White main, ça pour le coup, on va vite passer, on va passer à quelque chose de positif. Whitemane c'est très bien. Bonus, à la vitesse d'attaque augmentée sur le E euh, augmenté, durée de la vitesse d'attaque augmentée. Soyons honnêtes, stigmatisation, c'est pas terrible. Concrètement, c'est soit vous prenez les quêtes, soit vous prenez euh... soit vous prenez la quête, pardon, soit vous augmentez l'autre qui burst still. Donc, stigmatisation, c'est le moins bon. Donc ça passe pas fou. Mais, c'est pas grave, il mérite un up. Il est up, très bien, Foin inébranlable, ça par contre c'est cool, c'est un talent qui est un petit peu en dessous mais qui est quand même viable Et euh, bonus au dégâts des attaques de base augmenté de 15 à 20% avec la portée augmentée, moi perso c'est ce que j'adore euh, Donc j'adore ce talent, mais c'est vrai qu'il mérite un petit peu de up, notamment au niveau compétitif Là on est à l'inverse de Malfurion, niveau compétitif ça peut être dur de mettre des autos et tout, donc c'est bien de l'augmenter Et J alors ça là on vient de passer de compétitif à pas compétitif Légide et écarlate, et sont augmentés de 250 à 300 points Donc là ça veut dire Les gens jouent l'autre truc Et ils jouent pas j écarlate Spoiler, J d'Ecarlate c'est le meilleur talent de white main hein. <rire> Donc euh, c'est le meilleur ult hein. Donc soin augmenté Ok mais en fait là ce qui... je lis à travers les lignes Parce que sur le papier on pourrait se dire Bon bah c'est bien c'est vrai que ça, ça fait un soin supplémentaire En plus de mettre les marques et tout c'est génial Allez voir mon guide white main J écarlate c'est toujours le meilleur talent hein. Et là moi je lis entre les lignes C'est euh, l'autre est plus joué du coup, on va améliorer celui-là. Putain, ça fait peur. Hein. Pff, ce patch, il fait un peu peur quand même. Alors, c'est pas il fait peur en mode il est nul. Hein. Je l'ai dit, hein, il est super intéressant. Mais il fait peur dans le sens parfois, euh, les joueurs me font peur. Hein. Putain. Euh. Niveau 13, courroux écarlate, bonus de, déra de, de durée. Bon, ça, c'est de la merde. <rire> euh, ça, c'est pas ouf. C'est le talent auto-attaque. Et au 13, vous avez donc euh, soit le rayon réducteur sur le Z, soit euh, la le reset sur les E. Donc, pour moi, ce talent, il n'existera plus. A la sortie il était trop fort mais maintenant euh, C'est pas terrible Pour moi Parce que c'est temporaire, à l'époque c'était permanent Niveau 16, sacerdoce Gain d'armure augmenté de 10 à 15 points, c'est pareil c'est le talent Qui est en dessous, vous avez euh, soit le Route, Soit euh, le, le double Z Donc euh, pour moi ce talent c'est en dessous notre refond de Whiteman a rendu sa configuration centrée sur les attaques de base légèrement trop puissante, ça c'était il, il y a au moins un an, euh, et nous avions fait marche arrière. Depuis cette configuration a perdu en efficacité, nous lui redonnons donc un peu de mordre. C'est très bien, c'est très bien. Illidan Alors, Illidan, c'est un petit peu symptomatique de la patch note, c'est que je trouve ça bien, mais pas assez. C'est-à-dire, Illidan, niveau 4, tous les talents du niveau 4 sont placés 7, et tous les talents 7 sont passés niveau 4. Pourquoi c'est tout à fait vrai ce qu'ils disent. Nous ne, prévoyons pas nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que les joueurs d'Idan préfèrent éviter les combats d'équipe en début de partie. Et nous ne voulons pas que cela constitue leur unique option. Pour remédier à ce problème, nous inversons la, po la position du palier de talent dédié aux soins. Et que celle du palier consacré à la mobilité. Afin que les Lidan fassent un peu plus euh, ce qu'ils veulent. C'est vrai qu'avant le set, t'as pas de sustain. Hein. C'est très compliqué pour Lidan. Donc ok. Moi je dis, c'est un très bon choix. Le problème c'est quoi Le problème c'est qu'au set, donc délié qui passe d'un palier 4 à un palier 7 donc il faut up le palier hein, normalement donc il y a qu'un seul talent qui est modifié c'est la quête sur le Z qui vous permet d'avoir double Z quête réduite de 30 à 15 c'est facile hein, c'est gratos mais en fait le problème c'est quoi pour moi ils doivent faire un truc comme ils ont fait avec Falstad mais on y reviendra après et avec euh, bah, du coup Lily c'est qu'il y a un talent qui est indispensable et je dis bien indispensable et il y en a plein qui vont me dire mais non délier et tout non, pff, je, je veux rien entendre <rire> je suis désolé mais je veux rien entendre Jouer Illidan surtout à haut niveau sans ami ou ennemi c'est injouable c'est pas possible en fait ami ou ennemi sur Illidan c'est celui qui augmente de 20% la portée du A donc déjà en pour, en pour, enfin pour, pour chasser les adversaires il y en a plein maintenant qui ont de la mobilité et tout c'est vachement important et surtout ça vous permet de sauter sur un pote vous rentrez dans un teamfight vous faites des trucs et il y a un moment donné où vous serez pas bien forcément avec Illidan il y a un moment donné où vous serez pas bien vous pouvez jump sur votre pote ça vous offre énormément de trucs c'est pas pour rien qu'avec un Illidan on laisse les murs Idan, il a trop besoin de ce talent. Et pour moi, ils doivent le mettre de base, l'ami ou ennemi. C'est trop important dans son kit. Donc, en plus de ça, les, aides, les autres Z, ils ne les ont pas modifiés. Enfin, genre, l'ami ou ennemi, c'est trop important. Et c'est bien de vouloir faire, oui, mais nous prévoyons d'éviter les combats d'équipe et début de partie. Spoiler Bon, j'aime pas cette musique. Spoiler Idan, sans un mi ou ennemi, ne peut pas fight non plus. Hein. Au 7, pourquoi les Idan fight à partir du 7 Parce qu'ils ont un mi ou ennemi. Et le talent défensif de, de soins et de tankiness pris à l'ancien 7 qui est maintenant au palier 4. Donc si vous avez les talents sustain 4 mais sans ami ou ennemi, vous pouvez pas fight non plus en fait. Parce que vous allez arriver, etc. Et vous allez repartir. Instant. L'ami ou ennemi vous permet d'être beaucoup plus flexible dans votre façon de team fight. Donc pour moi c'est bien, l'idée est bonne, c'est très, bon, très bonne réflexion, mais ça va pas assez loin. Parce que ça ça doit aller de base. Assassin à distance, Chromie, piège temporel, point de vie réduit de 500 à 400 points C'est très bien, hein, le truc qui tank plus que des totems de regard, c'est pas normal Cette merde là c'est pas normal euh, Niveau 1, Uchronie, fonctionnalité supplémentaire, la compense de la quête, augmenter des dégâts reproduits par l'écho de 40 à 45% Donc on buff un petit peu le, le palier, le talent 1 qui a pris très cher L'Uchronique, soyons clairs c'était l'ancien meilleur talent de, de Chromie Mais depuis ils ont up le gardien du temps et ils l'ont up beaucoup trop fort Et là c'est vraiment un changement compétitif euh, puisque la durée pendant laquelle la zone est révélée a été augmentée de 2 à 4 secondes, alors ça c'est ça c'est quand même assez nawak, hein. soyons honnêtes, l'activable a quand même un CD court, je crois que c'est 30 ou 40 secondes, c'est quand même assez court pour pouvoir avoir la vision sur toute la carte, c'est quand même assez court, donc faire en sorte que la, la durée passe à 4 secondes c'est énorme, par contre, la puissance de capacité est réduite de 15 à 10%. Donc, on préfère l'utilitaire à vraiment la puissance de capacité. Je rappelle qu'à une époque, même les 10%, c'était euh, après avoir récupéré un certain nombre de globes. Hein. Donc, euh, bon, le talent, il a été. Euh, et en compétitif, bah, c'est trop fort. Il y a sable, c'est sable et tout. C'est n'importe quoi. Donc, pour moi, ça, c'est bien, mais ça change pas grand chose. Toujours très très fort ce talent. Défaut d'armure. Réduction d'armure ennemie réduit donc de 20 à 15%. Et l'armure, par contre, pour les alliés, est augmentée de 20 à 30 points. Donc, pour un peu plus inciter les chromis à sable leurs potes mais euh, bah si tu sable un ennemi c'est moins pénalisant l'idée avec chromis au, au niveau c'était de capitaliser sur la puissance de capacité pour que les sorts fassent des dégâts colossaux 15% plus 20% plus partir du bon pied qui, monte à, qui montait à 25% plus le cuspel de puissance de capacité est à des trucs, à des stats qui étaient ridicules sur des persos donc ils il il modifient ça pour réduire un petit peu l'impact euh, niveau 5, donc partir du bon pied, c'était tout simplement la, la puissance de capacité augmentée euh, lorsque vous tapez un mec contrôlé. Dégâts supplémentaires, voilà, 25, 20% sur les mecs euh, contrôlés. La durée réduite de 5 à 3 secondes. Ça va permettre d'aller jouer plutôt un peu plus les serres de bronze, de jouer un peu plus les autres talents, euh, notamment le Z aussi. Donc ok. Niveau 8, sable en lisant, le coût en mana augmenté. Enfin, hein, parce que bon, c'est pas que ça coûtait que dalle. Portée de lancement réduite de 10 à 8. Alors pour moi le problème n'est pas la portée ni le coût en mana. Hein. Alors le coup en mana c'est normal, hein. le talent il coûtait pas de mana, donc euh, c'était... Le problème c'est l'intensité du slow qui est ridicule en fait, pas la... Alors oui réduire la portée ça fait que la chromie va s'exposer un peu plus, mais le... c'est surtout... Le... Enfin ils ont fait tellement de changements sur l'intensification du slow, donc pff, ouais... Niveau 8, délitement, réduction d'armure anti-sort portée de 7 à 10 points, c'est pareil... Euh... C'est... ils augmentent encore ce talent parce qu'il est pas trop joué, même avec les mecs qui jouent sable, ils jouent pas ça au 20... Donc, globalement, Chromie mérite son nerf, clairement. Euh, Est-ce que c'est assez Je ne pense pas. Mais c'est bien. C'est est, est la première étape, on va dire. C'est la première étape. Et nous observé chez les joueurs de haut niveau, une tendance à associer les talents faciles d'utilisation et à l'efficacité constante. Comme nous estimons que ces options ne doivent pas être les plus performantes pour nos meilleurs joueurs, nous réduisons la puissance C'est très bien. Même si ça peut... Ah, là, c'est le, le grand bon point de ce patch. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu négatif, mais globalement, c'est juste que je suis déçu parce qu'ils vont pas assez loin dans certains trucs. Dans l'Idan, c'est bien, mais ça va pas assez loin. Lucio, bah, c'est un truc qui aurait dû être de base. Malfurion bah, tout est bien, sauf euh, l'Infobule qui me fait peur. Euh, enfin non, l'Antil aussi d'enlever quand même. Mais euh, là, Falstad, on arrive à un très très bon point. Rework Falstad. Mon, mon guide, mes guides Falstad sont les plus vieux de la chaîne. Eh bien, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que... Ils sont toujours... Vous pouvez toujours les consulter, bien sûr... Mais donc, bah, je ferai un guide Falstad parce que ça a changé. Marteau Boomerang, dégâts réduits de 121 à 80 points. Donc, sur le A. Fonctionnalité supplémentaire Marteau Boomerang peut être réactivé en vol pour provoquer une explosion. Donc, c'est l'ancien talent Boomerang du set, euh, infligeant 95 points de dégâts supplémentaires autour du marteau. Donc, c'est une mécanique qui est incluse de base. Et ça, ça fait tellement plaisir. Puisque ça augmente euh, bah, le dépush de Falstad de manière générale. Et c'est méga cool. C'est vraiment méga cool parce que c'est une mécanique très intéressante et qui devrait être de base dans le personnage. Paratonnerre, fonctionnalité supplémentaire, 100% de dégâts supplémentaires aux serviteurs et mercenaires pour faire un peu plus de dégâts voilà, sur, euh, en PvE pour inciter euh, voilà, le Z sur un, sur un camp et tout. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils suppriment le fidèle lieutenant. La quête sur le Z de base, enfin euh, niveau 1, pardon, qui est dégagée qui permettait d'aller faire les camps plus vite et tout avec le pot de vin. C'est pour ça qu'ils ont changé ça pour faire en sorte que le Z fasse plus de dégâts aux mercenaires, aux serviteurs. Alors je pense que ça marche sur les boss du coup, ça, ça peut être un peu le danger. Mais c'est bien. Fidèle lieutenant supprimé, donc plus de pot de vin sur Falstad. Bien. <rire> Tireur d'élite vétéran, passif supprimé. Talent que j'adorais, mais pourquoi Pourquoi Parce qu'il est maintenant mis de base. Enfin pas de base, dans une quête niveau 1. Il est intégré, c'est un tireur d'élite vétéran personnalisé en fait, tout simplement. C'était le dernier de tireur d'élite vétéran à l'ancienne et euh, il a été modifié. Tempête grandissante, commençons par le, la quête magique. Chaque cumul de quête augmente désormais les dégâts de 0,2% et non plus de 2 points. Vous allez me dire, quel est le, quel est le changement En fait, 2 points, c'était additionnel. 0,2, c'est-à-dire que ça scale. C'est-à-dire que plus la game avance, plus ça fait mal. Puisque c'est en statistique générique. C'est une multiplication. Donc c'est très fort. <rire> Mana récupéré réduit de 10 à 6 points. Ok, donc on, on coûte. Euh, ça, ça réduit un petit peu plus. Enfin, avant c'était pas mal parce que ça permettait de, de balancer du A en permanence. Là, ça fait un petit peu moins. Fonctionnalité supplémentaire l'explosion de marteau Boumangue fait progresser la quête. Et ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que l'explosion de zone, donc ça augmente en fait le radius d'impact. Donc ça vous permet de stacker plus facilement. Donc c'est cool. C'est très très cool. Nouveau talent conduite déshonorante, réduit le temps de recharge de partenaire de 3 secondes. Donc en gros, c'est l'ancien pot de vin. En août les éminations annulent le temps de recharge, ça ça me fait peur parce que les builds Z à la con euh, c'est débile et du coup faire en sorte que ça... Enfin, imagine Asmodan, hein, je, je, le E euh, ça tue un gars, c'est réduction de temps de recharge <rire> Donc ça je suis moins fan, c'est le petit truc qui me gêne un peu mais globalement ok De toute façon ça a été changé donc Au bout de 3 frappes de paratonnerre, chaque frappe supplémentaire sur des héros ennemis augmente les dégâts de paratonnerre de 1% jusqu'à un max de 75% Soyons honnêtes, c'est l'une des mécaniques les plus débiles du jeu mais euh, c'est pas... Avant c'était vraiment cancer Ça pouvait atteindre des, des valeurs dingues Là, le maximum, il y a un plafond, c'est 75% Donc on va pas se mentir C'est bien <rire> C'est bien Surtout que c'était vraiment cancer Genre les Falstats, tu les voyais pas de la game Et quand il arrivait, il faisait un E-in d'abruti Il t'appuyait sur Z et t'étais mort Et en fait le mec, comment il t'a tué Bah en fait j'ai fait 4 camps avant avec le pot de vin <rire> Tu m'as pas vu de la game et... Waouh, suis... t'as vu je suis skillé hein, j'étais E-in, t'as rien pu faire hein. Genre... Euh, non merci donc euh, ok La quête est pas mauvaise en soi Mais c'est pas aussi cancer qu'avant Et soyons honnêtes C'est moins bien que ça Et ça c'est cool Et c'est moins bien que ça aussi Qui est méga cool Nouveau talent vol régulier L'activation augmente la vitesse d'attaque de 40% Et confère vent arrière pendant 5 secondes Ça veut dire que vous avez votre passif Et vous augmentez votre vitesse d'attaque de 40% Donc même en teamfight Ça active automatiquement les vents arrière Et ils peuvent pas être supprimés mais en PVP Ça ah putain que c'est bon ça Ça veut dire escape, mais aussi augmentation des vitesses d'attaque, donc burst potentiel. Et donc PVE aussi intéressant, etc., etc. Quête, augmente les dégâts d'attaque de base de 0,2 points par serviteur éliminé et 0,5 points par héros éliminé. Donc en gros c'est le tireur des vétérans, sauf que l'activable qui demandait 40 stacks, vous l'avez de base et en plus il proc le passif. Pouah C'est trop bien <rire> Et surtout, ce qui est intéressant aussi, qu'il faut pas oublier, maintenant vous avez un mini boomerang de base Donc, qu'est-ce que ça fait on va y revenir au 7. Ça fait quoi Ça fait que là ça marque boomerang. Nouveau fonctionnement boomerang, l'explosion de marteau de marteau boomerang inflige 75 des gages supplémentaires et réduit l'armure anti sort des héros adverses touchés de 15 points pendant 3 secondes. L'idée c'est quoi C'est qu'en fait bah, le talent boomerang, ils ont pas voulu le supprimer, c'est juste que c'est deux enfin, c'est quasiment deux fois euh, les dégâts du boomerang de base donc ça c'est en billmage ça va être très fort. Et l'intérêt en billmage, vous réduisez avec l'explosion l'armure anti sort donc le retour le retour va faire plus mal aussi, sur le A. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, sachant que généralement vous allez mettre le Z sur le même type, donc votre Z fait 15% de dégâts supplémentaires. Donc c'est vachement intéressant, c'est vraiment vraiment cool. Et le truc c'est quoi Bah En fait, Boomerang au 7, il est cool, hein. en Bill Mage ça va être génial. Mais le talent qui est vraiment up au niveau 7, c'est l'arme secrète. Pourquoi L'arme secrète, c'était. Fallait faire un choix entre boomerang ou arme secrète. Soit tu prends du dépush, tu prends boomerang. Soit tu prends arme secrète, t'es très fort en v 1 Tu manques un peu de dépush, même si c'était pas mal quand même. Bah maintenant, t'as un boomerang de, de base intégré dedans. Donc, euh, bah cool, hein, c'est pas mal, on va pas se mentir. Donc, t'as un mini boomerang de base, donc ça te fait et dépush. Parce que, faut pas oublier, le mec il met des critiques de ouf aussi pendant ce temps. Donc, ça aide aussi au dépush. Mais du coup, bah c'est pas mal. Mais en plus de ça, le vol régulier. Augmente ta vitesse stack de 40%. Avant, fallait les 40 stacks pour pouvoir le proc. Mais maintenant, arme secrète, tu balances le truc. T'active. Tu vas pouvoir être encore plus fort. Donc très très intéressant très très très très très intéressant donc pour moi le build auto attaque de Falstad revient à pleine bourre là comme comme jamais et soyez honnêtes contrairement à un build Z le build auto attaque de Falstad n'est pas facile faut pas oublier non plus que Falstad c'est l'une des plus grosses hitbox du jeu ça se dive très facilement etc donc contrairement au Z où tu fais n'importe quoi et c'est bon auto attaque faut quand même du hit and run faire des trucs donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font et euh, les deux, moi je vais jouer les deux, hein, build mage et build auto, et c'est cool. Il y a plus d'hybride auto machin, non, c'est mage auto et Z. Après, vous pouvez toujours faire de l'hybridation hein, en mode euh, Q spell O1 avec. Euh, avec euh, euh, comment s'appelle Avec enfin, arme secrète O7. Hein, vous pouvez toujours le faire. Je pense quand même que boomerang c'est bien meilleur pour le coup. Sachant que si vous faites péter en 1v1, il si faut faire péter un tout petit peu avant, comme ça le Q spell touche, profite des 15% de gaz supplémentaire et le retour aussi. Vous faites péter un petit peu avant. Et ça proc les quêtes. Et en plus, bah, ça proc la quête. Donc ça augmente les dégâts du A. Donc ça, ça augmente sur le retour aussi. L'aller et le retour. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Niveau 13. Tueur de géant passif supprimé. alors on se dit, ah, fait chier, le tueur de géant c'était cool quand même. <rire> Nouveau talent. Vent soutenu. Les attaques de base portées adverse Mais inflige un montant de, dé, de dégâts supplémentaires équivalant à 1%. 1,5%. Donc qui était les valeurs de tueur de géant. Point du maximum. Ou 2% quand vent arrière est actif. Et là on... On se rappelle du 1, vol régulier, l'activation augmente la vitesse d'attaque de 40% et confère vent arrière. Donc vous faites 2% en plus. Ah, c'est trop bien ce qu'ils font, c'est trop bien. Ils, ils virent les talents génériques pour les, les personnaliser pour Falstad, c'est juste trop bien. Marteau est trop pire, le 16 bonus de ralentissement conféré à Marteau boomerang réduit de 35% à 25%. Alors Ah, un petit nerf sur le, sur le slow, parce qu'il est quand même vraiment pas mal. Fonctionnalité supplémentaire, l'explosion de Marteau Beaumont ralentit. Trop pour le millemage Ah c'est trop bien, c'est juste, mais ben, ça marche pas que pour le millemage bien sûr mais c'est trop bien, enfin, c'est vraiment, parce qu'en millemage vous faites ce couranger, mais c'est trop bien, franchement c'est juste trop trop bien ce qu'ils font à Falstad. ça le rend beaucoup plus intéressant à jouer, c'est un perso qui n'avait pas eu de changement depuis très longtemps et c'est que des choses positives, vraiment, c'est que des choses positives, c'est un rework hein. ce que vient de prendre Falstad, c'est un rework, presque j'ai envie de dire de fond plus que de forme d'ailleurs, hein. C'est des petits trucs hein. Un petit rework de fond mais c'est un bon rework Phoenix, re rétention d'énergie ne fonctionnement toutes les 10 secondes votre prochaine attaque de base euh, Bon ça c'est le talent, ils arrivent pas Ils font des trucs, je suis désolé je vais passer J'ai rien à en dire Pour moi c'est toujours euh, mobilité Ou euh, T'as deux talents de mobilité, c'est les deux talents Viables pour moi et celui-là Peut-être que je me gourre, hein, c'est possible mais j'avoue Ça fait 17 fois qu'il change ce talent Ils y arrivent pas, donc euh, j'y crois pas Champ protecteur, mais anti-sort augmenté C'est très bien Assurance photonique, euh, donc le 13 sur le E. Euh, le 13 pardon pour euh, tant que t'as du shield, t'as de, de l'armure anti-sort. Assurance photonique, bonus de dégâts augmentés, donc tant que vous avez votre bouclier, vous faites 15% de dégâts supplémentaires, et bien ça passe à 20%. Je rappelle que ça marche sur les ultimes, le A et les auto-attaques. Donc c'est un talent que moi personnellement que j'adore. Euh, surcharge d'assaut, fonctionnement terre les attaques de base avec bombe phasique. Reduce de temps de recharge des capacités de 05 secondes par héros touché. Donc euh, ce qui est intéressant c'est que c'est la réduction de, de, de CD sur vos sorts. Mais en plus de ça, bah. C'est à dire que la bombe phasique touche euh, par héros Donc ça veut dire que ça marche en zone C'est plutôt cool C'est aussi sympa Niveau 20 Nouveau talent rayon de l'apocalypse La largeur de vitrification augmente de 100% en point de seconde En vrai ce talent est pas putain. Ce qui est bien c'est que ça réduit la vitrification de 40 secondes Pour, des, pour les combos, pour les optiques de combo c'est pas mal Et généralement tu prends le shield au 20 quoi Mais c'est bien Dans les optiques de combo c'est ok Prise du pool, tu attrapes un gars Vitrification, ça peut être sympa en late game Entraînez-vous au pas chassé, n'oubliez pas avec vos lunettes de protection car voici venu un tout nouveau laser. Dans l'ensemble, le sommes satisfaits de l'état de, de phoenix. Certains talents demeurent trop peu performants par rapport aux autres options, c'est pour ça qu'ils prennent des Mais visto, dernier changement, visto est très cool aussi. Crâne maudit, délai avant lancement réduit de 0,75 à 0,625. Vitesse du projectile augmentée de 17 à 19, donc le, le sort va plus vite et il se lance plus vite, c'est cool parce que c'est vraiment un sort de grand mère, hein, donc euh, c'est vraiment cool. Puissance accablante, fonctionnement modifié, le second, le second objectif confère désormais une charge supplémentaire à crâne maudit, donc ça c'est cool aussi, la quête donnera deux charges de A au lieu d'un seul, donc c'est sympa. Euh, avec le 16 ça peut être très fort parce que ça peut permettre sur un Z de toucher 2 A potentiellement et du coup de faire, burst, mais, de, de faire le burst magique euh, plus fort. Et honnêtement la quête spell je la trouve pas terrible donc enfin euh, j'ai jamais trouvé fort de toute façon Je voyais beaucoup d'OTP Mephisto jouer ça et je l'ai trouvé nul quand même et... Mais les vrais Mephisto bah, jouaient Z et il faut toujours jouer Z pour moi Mais c'est bien, ça peut permettre des petits trucs de, de changer un peu L'armure qui avait été nerf ré-up, euh, on revient à la valeur initiale 25 de points d'armure sur un E c'est cool Parce qu'il y avait up la vitesse de déplacement et depuis on voit beaucoup plus sa vitesse de déplacement Moi c'est un talent que j'aime beaucoup l'armure impie parce qu'en en fait un E vous exposez quand même pas mal donc c'est un talent que j'aime bien euh, 13, euh, fonctionnement modifié crâne maudit inflige 40% de dégâts supplémentaires au héros Disposant, avant c'était euh, la puissance de capacité Donc pas de temps, maudit inflige 40% De dégâts supplémentaires au héros disposant de moins de 50% Ça permet en fait d'être un finisher Et généralement avec Mephisto vous faites un E Z A et du coup c'est vrai que le A euh, Souvent, combien de fois j'ai pris Des kills avec le A à la fin en mode, le Z Démon, complètement le gars et à l'inverse Le A finit, donc c'est pas mal, l'idée est bonne C'est, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas si c'est que ça, bon, c'est un peu dommage, mais euh, ok. Talent de Mephisto et des Diacranmonies sont globalement trop peu puissants. C'est pourquoi nous tentons de, repondre, de rendre la capacité de base légèrement plus fiable. et un peu plus de piquant à ces talents. Par contre, ça, plus le 16, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire très très très très mal. Parce que normalement, bah, ça burst euh, très fort. Je sais pas si ça va proc, genre, comme ça proc sur l'explosion, je sais pas si ça va marcher ou pas. Mais euh, bah, ça peut être très fort. Si ça se si ça cumule, ça peut faire des, des, dégâts pass des dégâts cachés, comme un peu Keltas. Avec euh, bombe into explosion Into, into euh, char brûlé Into explosion de la bombe into, ça, ça peut faire des dégâts cachés auxquels on ne pense pas Donc ça peut être euh, assez intéressant Voilà euh, pour euh, cette patch note Alors il y a des moments où j'ai l'impression vous, vous avez peut-être l'impression que j'ai été très critique C'est juste que je m euh, je reste plus Sur les trucs qui m'ont gêné mais globalement le patch est cool, le patch est cool, ce qu'ils font sur Diablo c'est normal, Malganis c'est très bien, Muradin, il y a des choses bien et des choses que j'aime pas du tout, Tyrael globalement c'est bien même si le 4 j'avoue que j'ai pas compris, euh, Artanis, c'est bien hein, ce qu'ils font, c'est juste que le perso est pourri, Larder c'est bien, c'est un bon nerf, même si ça va pas assez loin c'est un bon nerf, Ragnaros bah, c'est un petit up sur des trucs auxquels on... ok, extraza bon... Euh, Lily le rework est quand même sympa même si bon la suppression du blind moi je l'ai là Lucio c'était un truc qui aurait dû être fait Malfurion globalement c'est bien Même si euh, ça me fait peur ce qu'ils disent Whiteman c'est bien, Idan ça va pas assez loin mais c'est bien Chromie c'est bien mais on attend la deuxième vague Falstad c'est génial c'est ce qui me fait dire que le patch est bon en fait euh, Même très bon euh, Phoenix c'est ok c'est des talents un peu moins bien. La Vitry c'est cool Et Mephisto c'est vraiment bien Pour le coup Mephisto c'est vraiment bien ce qu'ils font c'est pour ça que ça me fait dire que le patch est bon, même si, ou son Ticus, ou sont Cassia, ou son Sonia. Voilà, du coup, <rire> ça va durer un petit peu longtemps, je suis désolé, mais il y a, à chaque patch, bah, c'est très long, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a quand même un rework Lily, un rework Falstad, donc euh, voilà, il y aura des guides qui arriveront, je vais tester un peu plus les persos avant de faire les guides, évidemment. Euh, en attendant, plein de bisous, Passez de prochaine... Enfin, de n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du patch, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, A plus, dans le Lexus N'oubliez pas les réseaux sociaux Oui Ah Que les réseaux sociaux sont beaux Ça soutient, hein Pas oublier le petit follow, le petit like, tout ça Allez On y va Je <rire> te